C'est parti! Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat incroyable avec comme d'habitude Kouné le Poulain. Comment ça va les copains? Salut tout le monde, salut Litor, salut les frérots. Salut tout le monde, ça va. Oh, Mortel! Tu fais une dinguerie. Hein <rire> J'ai laissé le nom Monsieur Quinto au-dessus <rire> Ah, c'est pas, pas grave, t'inquiète, le c'est la famille, c'est pas grave, tranquille. Monsieur Amin, mais monsieur Amin. Attends, attends, je vais changer. Comment je ça, ça aller, va Avec vais... nous, notre super ah. invité, Amin Pégy, comment ça va, moi, <rire> Bah écoute, fréro ça va super. Merci pour la seconde invitation, les frérot. Un réel plaisir de venir débattre avec vous sur le nouveau roi, le retour du roi. Oh, c'est oh, oh, beau. Il voilà. a posé bon, les termes, le retour du roi. Il y a avec nous, salut le chat. Ah oui, parce que les gars, on vous l'avait dit la semaine dernière. Il a changé, monsieur Quinton. Ouais, il a changé. La semaine dernière, déjà, c'était un gros live parce qu'on attendait cette sortie jeu qui est sorti du coup depuis quelques jours donc là on a tous pu le tester Et évidemment bah, ouais. on a plein plein plein de trucs à dire on vous a préparé un petit programme spécial eFootball hein. on n'a on, on a pas saoulé les gens avec du UFL, du FIFA là c'est eFootball à fond tiens regarde j'ai retrouvé Amine regarde regarde regarde regarde le professionnel RPG. en plein live ouais c'est beau bon. voilà Regarde Let's ça. go! Je wow. te mets même en plus gros parce que es, c'est toi l'invité. Le... Ouais. <rire> <Merci, mon> ah. <rire> je te mets en, en comme ça. quoi. Tu, <rire> Incroyable. Il y a mon Fatal. Pourquoi fat... tu vas mal centrer, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas ouais, trop s'en demander. Il y a toujours à critiquer celui-là. Il <rire> <rire> y a Fatal. Salut okay, mon je Fatal. Fatal, on, on, on, on veut le recevoir, hein, les gars. On veut le ouais. recevoir. On veut ouais, le... Ce serait trop cool. On veut connaître son avis. Hein. Donc, les gars, euh, ce soir, s'il y avait du débat, il y en a bon beaucoup. Débat qui aiment, il y en a certains qui n'aiment pas, mais j'ai l'impression que ce jeu il laisse personne indifférent, j'ai l'impression que tu ne peux pas être au milieu tu vois, c'est soit tu adores, soit tu détestes donc bah les gars, on va voir où vous vous positionnez ce soir dans notre sommaire, eFootball V1, nos impressions, vous aurez du coup, comme son nom l'indique nos impressions, ensuite on va parler du mode Dream Team, parce que ce mode Dream Team il est quand même euh, assez surprenant assez novateur, on vous donnera tous nos avis, je vois Camille, il sourit euh, on parlera évidemment des défauts parce que oui ce jeu euh, a des qualités mais il a également des défauts et on n'est pas là pour euh, passer au travers donc on, on parlera des défauts. On parlera d'un sujet qui tient à cœur à, à Amine, hein, le offline. Le offline les frères dans le chat on est là. Il essaie de rallier on du là. monde à lui. Enfin, tu tu vas te euh... en force. Non non c'est <rire> sûr. <rire> Et on parlera enfin des prochaines matchs, parce que là, dès jeudi, il y a du très lourd qui sort. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, je me fais un peu de pub. Et eh bien, on vous parlera également de tout ça et on verra, on se projettera. Mais ce jeu, il a l'air quand même un petit peu prometteur. Enfin, en tout cas, on, on, verra, on verra ça tout à l'heure, les gars. Bah, écoutez, on attaque hein, parce qu'on a du boulot ce soir. E-Football hein. e V1, nos impressions, les gars, ça va être à vous de jouer. Ali, tes impressions, t'as fait des lives, etc., mais là... On va en débattre ensemble. Et euh, à minima, comme d'habitude. Quand il y en a un qui dit une bêtise, on n'hésite pas. Hein. On le, on... Alors, il Football V1, est-ce qu'on parle du, du jeu ou on parle de tout ce qu'il y a autour aussi ah, voilà, ouais. C'est voilà. bonne question. Contenu ou le gameplay Le, le c'est à toi. Tu, hey, tu te fais ton ah, petit bon menu. Bon bon, tu vois. Je me fais mon okay, petit, fais menu. Alors, petit alors, menu. Alors, alors, au niveau du gameplay, c'est une excellente surprise. C'est pas parfait, mais c'est une excellente surprise. On ne va pas se mentir, le gameplay n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était la version 0.9, mais on est sur un mix entre PES 21, un peu accéléré, avec quelques, quelques petits trucs de la version 0.9, notamment sur le système de défense. Donc, dans l'ensemble, c'est hyper dynamique. En tout cas, les matchs sont dynamiques. Euh, moi, j'aime beaucoup. Le, je trouve les défenseurs un peu lourds. Je ne vous cache pas que ça me gêne beaucoup. Mais, euh, mais là-dessus, niveau gameplay, c'est bon. Euh, la sortie du jeu, en termes de communication, c'est pas une dinguerie. Par contre... L'engouement qu'il y a autour du jeu, je vous cache pas les gars, c'est un régal. Alors c'est pas fait... une dinguerie, mais je trouve que quand même, il euh, y a du changement. Après, on pourra peut-être... Sure. Être... Bah, la communication, parce que vous en ouais, pensez... Ouais, non, bref, Non, mais attends, attends les le... gars, je dis pas que ouais. c'est une dinguerie. Ouais, ouais, ouais. Ah, tiens, Ali, non, moi que... je, re je rejoins Ali, je rejoins Ali sur ouais, ça. Allez, en vrai, ça est, sans vous bien. et euh, sans les... Non, mais il a raison, sans, sans les sans sans la influenceurs, tout le monde l'aurait oublié. On est d'accord, tu vois, c'est vous aussi qui avez hypé la chose en étant là, en mettant des vidéos et nanani, et en Angleterre, il pas... Bien sûr, moi, tu vois, j'accepte. Non, mais c'est vrai, il y a toi aussi hein, sur YouTube, frérot. Oui, je crois y a, euh... à chaque fois. Ne, ne sois pas dur avec toi-même, tu es important dans cette, euh, dans cette communication. Et en vrai, tous les, euh, tous les Renan, même n'importe qui, hein, même des mecs avec euh, 100 followers qui tweetent euh, très ouais, souvent ouais. sur eFootball, euh, sur e les gars, ça, ça a permis, mine de rien, au jeu de ça survivre jusqu'à aujourd'hui. Parce que, ok, Konami a bossé, puisque finalement, on voit que le, le jeu est quand même assez différent de ce qu'il y avait, mais. Euh, mais, mais, mais le jeu a, a, a vécu grâce à la communauté, comme il oui, y est depuis Moi, je des correcteur. années. D'ailleurs, Ali, euh, pour une fois, euh, tu as mis un tweet qui m'a vraiment plu. Tu as, oh. euh, as dit euh, ouais, ça fait plaisir de voir sa timeline remplie d'e-football. C'est clair, franchement. Bah ça, grave, ça, mec. Ça bah, fait grave. Plaisir. bah grave, je vois que... des buts de tout le monde. Le monde au des... au même mérite, toi, tu arrives à mettre des beaux buts. Amine, ah, c'est bizarre. C'est au mérite en vrai, le jeu le mérite. On n'est pas en train de on se force pas, tu vois, on retrouve ouais. du plaisir quand on a envie d'allumer la Play et de, de lancer le jeu, tu vois. Bah, le ça. jeu limite, il nous manque, ça fait combien d'années qu'on n'a pas, pas, pas ressenti cette sensation quand on a lancé quand on a téléchargé un PES. Mais enfin justement. un PES, maintenant c'est du football. Tant Juste... mieux. Eh, je vais pas vous relancer sur le débat de la version précédente, mais moi je suis désolé, il y en avait qui nous vendaient le jeu et qui disaient que c'est nous qui savions pas jouer. Les gars, les timelines, elles étaient vides, il y avait du YFC. Ah, Non, mais est horrible. Il, euh, il peut pas y avoir que 5 personnes qui ont compris le gameplay d'un jeu. Donc enfin, là, bah, je suis désolé, c'est... Ouais, tout tout le monde bon. a retourné sa veste en même temps, ce serait un... Ce serait une conspiration mondiale. Je pense que c'est un retournement <rire> de C'est juste que le jeu a vraiment changé. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Que ce bien soit sûr. les pros, les amateurs, les streamers, le joueur entre guillemets euh, lambda. Tout le monde voit que le jeu a complètement changé. Personne n'a été payé par Konami. Les amis, vous êtes écrivain. Malheureusement. Vraiment... Non, malheureusement, pur malheureusement. De, de, de jouer au jeu. D'ailleurs, euh, <rire> dans, le, dans les défauts, vous me ferez penser parce que Walid, notre joueur Ousmakabil, a mis un tweet cet après-midi faut absolument qu'on en parle donc voilà c'était juste le, la petite parenthèse ah, j'ai pas vu ouais il a hmm. mis un tweet euh, très... et moi, il, est, il est pas content il ouais est pas il est plus il est ouais. pas content comme quoi et, oh. et même il dit qu'il comprend pas ce qui aime le jeu Alors, il va falloir quand même ah. dessus, là. On va non mais ah pas bon. bah, carrément il tiens après je après on va passer ouais. euh, bien sûr à Ami. je garde le meilleur pour la fin euh, il m'a toi euh, toi voilà ouais. T'as bien un petit tweet ouais. mais je développe ouais Ouais, j'ai mis un petit tweet les gars, j'étais pas hypé, de hein. toute façon j'en avais parlé au mardi débat. Tu l'avais dit. Bah, en fait, ça fait longtemps que j'avais pas eu euh, l'envie de relancer ma play et de relancer le jeu euh, PES, enfin eFootball. Et euh, je dis pas que tout est bien ou quoi, mais j'ai des vraies sensations. Je trouve une certaine logique et une certaine cohérence dans le gameplay. Il y a énormément de défauts, mais ça on en parlera en partie 3 de l'émission. Mais euh, j'aime bien les sensations j'aime bien certaines animations, bon, les animations outrances qui conduisent à des dingueries, on va en reparler, mais j'aime bien en fait le feeling euh, bal au pied avec le jeu, j'aime bien la possibilité de faire nos phases un peu plus, enfin, euh, de faire un peu plus de phases que lors de la précédente version, et en termes de gestes techniques, je pense qu'il a le potentiel pour être peut-être euh, des meilleurs PES en termes de gestes techniques, de possibilités, de panoplie de, de possibilités en fait en skill et et, euh, et en geste euh, tout simplement. Voici ouais, un peu mon, mon avis bien. du coup. Je, je te bien. rejoins. Je te rejoins dessus en fait. J'ai l'impression ouais. qu'il n'y a, a, a plus trop de code. C'est à dire que c'était du... Quand on se voit avant un peu est, c'était du déjà vu. Tu vois, tu pouvais mettre le même but, le même scénario, avoir les mêmes choses. Là, j'ai l'impression ouais. qu'ils ont réussi à casser les codes en fait. Tu peux mettre des buts que tu ne mettais pas avant. Tu vois, il peut se passer des nouveautés en fait. T as l'impression de, de vraiment avoir un nouveau jeu en main sans forcément revoir les scripts du passé tout ça et tout. Et ça c'est vraiment agréable tu vois, même certaines animations au niveau des joueurs quand on en a parlé ils mettent au téléphone tu vois des fois des conduits de balle ils utilisent leur pied faible ouais, plus ça, souvent en fait. tu vois voilà, il y a des subtilités ça, en plus et il y, y a des nouvelles animations les gars euh, regardez bien les techniques des joueurs plus contrôle plus de la semelle ouais. ça change beaucoup en beaucoup de choses ça change énormément c'est beaucoup bah, plus agréable en fait, ouf. tu vois ce que, ce que tu viens de dire Amine c'est exactement mm. ça c'est à dire que d'habitude tu vois un droitier quand il va faire ses gestes grosso modo il va avoir tendance à utiliser que mais son pied droit mais il va glisser au sol il va faire un tacle pour faire une passe tu vois juste pour utiliser son pied droit en fait c'est ça des fois tu vois son pied gauche, la semelle, et là, je découvre des nouveaux ouais. trucs, des nouvelles, des nouvelles spécificités dans les gestes qui, qui me plaisent énormément. Après, ouais. voilà, ça, c'est vraiment balle au pied dans les passes, dans les collisions, dans certaines dingueries. Euh, J'entends aussi des mecs parler de script ou quoi, il y a certains trucs. Il y a des choses à recalibrer. Euh, ouais, il y a des choses à recalibrer, avant, notamment sur la défense. Avant, avant juste, <rire> de parler, juste un défaut, Luthor, s'il te plaît. Mmh. Juste un petit truc, tu vois, <rire> au niveau... Parce que ça aussi, pour moi, c'est important. Mais t'as le droit. En fait, ce, ce délire d'accélérer, euh, ou parfois d'anticiper avec ton super cancel ou quoi, t'as a... l'impression en fait que le mec, il peut plus s'arrêter. Mais pour Genre moi, il n'y a accélère, plus de super il accélère, cancel, euh, Imad, hein. il n'est alors... plus le... En fait, le can... le super cancel, comme on le connaissait, n'existe plus, je, je pense, mais en gars... fait, il y a cette lourdeur Il y a cette lourdeur, ouais, mais... en fait, les gars, j'ai l'impression que le mec, il cavale, il doit revenir, il est dans une Ah, c'est ce fini! Mais je Mais pense vrai vrai que, que c'est euh... parce que vous ah. maîtrisez. Je pense que vous maîtrisez pas le gameplay parce que vous. vivez... Vous, vous, vous... <rire> <What rire> attends, attends. Non, oh tu là, sais, ouais. un joueur, quand il accélère, c'est comme si tu lançais un caddie sur une pente, tu ne le récupères pas. Attends, je vais vous expliquer. C'est fini. Imad, t'accélères avec quelle touche? R1. Ali, t'accélères avec quelle touche? R2, moi je fais partie d'élite. Voilà. Bah, moi aussi. je trouve qu'avec R2 tu sens beaucoup moins cette lourdeur parce que tu. Non, sais par contre, non, ça Attends, attends, je dis pas qu'il n'y qu a, a pas, y de, pas de lourdeur, je dis que tu la sens moins. Mais quand, non, quand c est c est en fait, avec R1 c'est soit tu accélères à fond, soit tu accélères pas. Ouais. Bah oui, donc forcément. Euh... Euh, ouais, vois, mais tu... non, mais la plupart du temps quand tu accélères, tu vas. En fait, en général, tu vas. Non, mais honnêtement, le R2, je suis pas content. vas. Parce que j'ai toujours joué au R1, mais là on me dit qu'en effet avec la gâchette R2, non, ça change vraiment. Tu appuies ah mais, bah, et plus bah oui. tu accélères, etc. Ça, c'est un truc qui peut être cool si tu peux, Très. je sais pas, avoir un timing avec du de vitesse avec ta touche. Surtout que Ali, tu as bien remarqué que tu peux dribbler des joueurs juste avec l'accélérateur en dosant. Tu fais mais des après, changements de Oui, mais, Luthor, mais, mais, je mais attendez, c'est pas non plus et, hyper, hyper, hyper, hyper le R2. Ouais, voilà, Ali, j'ai vu des mecs non. jouer avec le R2, notamment toi, Luthor, dans tes lives. Il y a tout le temps cette sensation où tu as envie d'anticiper, etc. Le joueur, il ne peut plus s'arrêter alors que tu n'as pas appuyé de ouf. Moi, des fois, je pas ouais, de ouf. Ouais. Non, en fait, quand ils sont lancés, ah. c'est fini. De ça c'était déjà un truc qui était présent dans la précédente version, oui. je ne crois pas pourquoi il n'a pas été gommé, j'espère. Je, je, je trouve que ça, moi quand je pense même, que ça va évoluer, c'est quand même beaucoup mieux, on est d'accord. C'est atténué, putain, on est d'accord, ah, avant la balle elle va oui. Les amis, on passe du néant à un jeu beaucoup plus que correct, chaque chose arrivera en son temps, mais voilà, c'est des petits détails. On est ah tous oui. d'accord pour dire que entre ce qu'on avait, ou en tout cas les espoirs ou le, la mémoire qu'on avait il y a trois semaines de ce qu'était eFootball et ce qu'on en pense aujourd'hui, il y a six ah bon. mondes d'écart. Là, on et parle vraiment sûr. de « allez, il euh, y a des choses à améliorer, forcément, c'est pas parfait bien ». Mais bien euh, c'est vrai que du point de vue de la lourdeur... Je trouve quand même qu'il y a des fois, quand tu lances ton joueur, et que ce soit R2 ou R1, finalement, quand tu lances dans une accélération, tu as l'impression que c'est un 2 tonnes. Moi, j'ai une question à vous poser. Vas-y, Amine. Vas pose au, niveau du gameplay, au niveau du gameplay, ouais. vous le placez combien Même le chat, vous pouvez répondre. Au niveau du gameplay, vous le placez combien ce e-football ce par, PS... par rapport à tous les PS qui sont sortis Si vous devez ouais, comparer tout ça et tout, vous ouais, le mettez où Après. Comment tu veux Moi, pour moi, tu peux pas juger. Euh... Yo, mon Will, tu peux pas juger alors que le jeu vient de Yo, sortir, will. tu vois eh, tu que... peux déjà donner ton avis ouais. par rapport aux autres. Alors moi je vais me mouiller être... pour l'instant. Moi pour l'instant, ouais. je le mets au niveau d'un PS 2019. C'est-à-dire que je prends okay. du plaisir à y jouer sans rien faire. C'est-à-dire que là, j'enchaîne des matchs, j'ai aucun but. Je prends du plaisir. Par contre, attention les gars, je mets des gros guillemets. Peut-être que dans trois semaines, je vais vous dire, ah, le jeu, il est full scripté, il y a des gros défauts, voilà. Hmm. Et.. Pour l'instant, moi, je mets ça. Ouais, tiens, mettez une note dans okay. le chat, c'est intéressant. D'ailleurs, Kini, ouais, Kini, ouais, euh... Kini, on s'embrouille en privé. Lui, il déteste le jeu. Ah ouais <rire> Ah, il déteste. <rire> moi, je déteste le jeu parce qu'ils n'ont pas pris les, les, les graphes de Kini. Pour moi, c'est une honte. Parce que les cartes, OK, il y a un peu de mieux, machin. Ah, mais, coup, les de mieux. Kini... mais les cartes de Kini, c'était quelque chose. Il y a des ah, belles ouais, notes merci. dans le chat hein, quand même. Il hein. y a des belles bon notes. Pour, hein. euh, le host. Désolé, il n'y a pas eu la. Merci, Willow, pour le host, frérot. Merci, Willow, frérot. Merci, Will il y, a des, il y a des bonnes notes quand même. Hein. Ouais, moi je dirais entre 6 et 7. Pour ma part, si je devais mouiller entre 6 et 7 sur 10. Sur 10, sur 10. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, non, Franchement, il a des voir. vraies sensations les mecs. Hein. Vraiment, ouais, ouais, ça c'est ouais. longtemps alors, les mecs. Je, hein. hey, justement... je vais vous dire un truc, si Bruce Granet qui joue euh, 3 heures par jour, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, alors c'est justement. Pas pour justement rien. Euh, euh, Après, euh, le timing fait aussi que tu voilà. vois peut-être FIFA. Désolé, voilà, FIFA, on bah, bah, arrive aussi en fin d'année. Il joue à Football Manager plus qu'à FIFA. Ouais, mais Bruce, il joue à FIFA. Il a autant de monde, voire plus. Que ce ah soit oui, en donc juillet, en août, Après, tu vois après, ouais. après, après Bruce, c'est vraiment, je pense, le streamer qui veut d'abord se faire plaisir avant de faire exactement. plaisir à, à et, sa... Ex exactement, voilà. À sa Alors, et pour ah, le non, coup, s'il veut se faire plaisir, c'est qu'il aime le jeu. Mais la note, oui, on, est est on est d'accord, on est d'accord, les gars, que la note, c'est uniquement sur le gameplay. Oui, le gameplay, non, mais... Alors, est-ce que je peux... Juste après... Imad, j'attends ton avis déjà, c'est vrai que t'as pas donné. Mouille-toi, frérot, ça changera un peu. Ouais, non, au, temps, niveau, ouais. au niveau de la note, non moi je me mouille tout le temps les gars, c'est juste que je suis plus mesuré que vous, vois. Ouais, tu, vois. tu te mouilles. Ouais, ouais, comme Ali a éclaté là, tu vois. Donc vas-y, tu moi... le places où par rapport aux autres PES Par exemple, toi, c franchement... ton, ton préféré c'est un... le 14. C pour moi c'est dur parce que je... pour moi il est encore <rire> pas fini le jeu là. Oui, C'est-à-dire mais... pour moi… Oui, mais là on demande est... un, premier, un premier avis, un premier jet. Ah bah, je l'ai voilà. déjà dit, tu vois, le premier avis, j'aime bien les sensations. Par rapport aux autres PES, il faut le torturer pour qu'il parle. C'est Vas-y mon frère Lâche-toi ouais, ouais, ouais, Prends je des risques dans jeu. la vie un peu. Attends, attends, attends. Oh tu oh parles Je parle d'un jeu, je jeu complet. Euh, oh. Le jeu, est là, pour l'instant, <rire> même au niveau du gameplay, il n'est pas complet. Gros. Amine, dis quelque chose à ton euh... pote. là. <rire> il veut pas, il veut pas frérot. il veut la version 4.0 frère, J'aime bien, j'aime bien les sensations du jeu. Une, ah, une note. Les gars, le jeu il est sorti il y a 3 jours, Une, tu une vois, note, c'est juste une un autre autre jour. Jour, frère. Je vais la noter là, tu rends Friolo là. Attends un peu, <rire> je te disais que le jeu et encore une BHL. Fois, Oui non mais. Diléter mais il m'a diléter Bruno. Le temps lui demande un différent. chiffre, tu il nous écrit un livre. Peux <rire> plus du là. Oui alors vous savez que le jeu est sorti à. Bon, alors c'est la fin euh, du live. Merci d'avoir suivi ce live les gars. Eh, eh, eh, je te dis pour l'instant moi je, je mets note et de demi sur 10 tu boulines. Enfin. Maintenant maintenant. Très Incroyable ce débat là. Respect. Le truc le truc c'est quoi c'est qu'en fait. On va jouer deux, trois jours en plus. On va de plus en plus voir, entre guillemets, les, les défauts. Déjà, déjà ouais. on arrive. Moi, j'arrive à en voir. C'est-à-dire, le mec, il s'arrête. Mais, mais, attends, mais attends, oui, pause. c'est là, là où je te coupe. C'est là où je te coupe, frérot. je vous coupe. On ne parle pas des défauts, là. On est sur nos impressions. Non, mais c'est là où, Rimet, je pense que non, parce qu'il y a du contenu de masse qui va sortir. Et je pense que ça peut faire aussi un petit peu gommer ça. pourquoi en fait, en fait, pourquoi nous on se concentre sur les sur les défauts et vraiment en long et en large dans, dans les précédents opus, c'est qu'il y a zéro contenu, il ben y a oui. rien, frère. Tu peux rien faire dans le jeu, oui. pas faire des matchs. Le contenu est dégueulasse, tu vois. Et donc là, du coup, vu qu'il y a des bon, je dis pas. Je... Vas-y, c'est les prochaines mises à jour, c'est dans l'autre étape. Je passe pas le. C'est dans l'autre étape. Les gars. Alors, <rire> ouais, dans juste pour euh, reprendre un petit peu ce débat, pour recentrer un petit peu ce débat euh, fort mmh. intéressant d'ailleurs. Mais est-ce que en fait, on se dit moi je... moi je me dis un truc d'ailleurs, on en parlait avec m'a moi, je me dis un truc, je me dis, je comprends ouais. ce qu'ils ont voulu faire sur la version d'avant, qui était complètement éclatée, avec ce qu'ils nous proposent, mais là, avec une version qui est normale. Je ne sais pas si, si j'arrive à bien m'exprimer. C'est-à-dire qu'un jeu, un jeu qui propose autre chose. On en parlait, euh, Imad. Ouais. Hein, il bah propose là, en autre fait, chose. C'est la V1, c'est enfin, le jeu qui aurait dû sortir en septembre. Et normalement, on aurait dû se dire, <rire> ah, voilà, <rire> en avril, en mai, peut-être qu'il y aura etc., du mieux. C'est pour ça que je dis il y a du mieux il ouais. y a encore ces défauts-là. Bien sûr, j'ai des sensations. Je kiffe, je kiffe avoir la balle, les gestes techniques, etc. Mais pour l'instant, je kiffe pas défendre, par exemple. Tu vois. Je trouve pas ça jouissif de défendre parce que pour moi, il y a plein d'incohérences. On en parlera tu vois, dans, dans les défauts majeurs. Ok. Est-ce qu'ils ont réussi en tout cas, moi, je réponds à ma propre question. Moi, ils ont réussi <rire> à me faire reprendre goût à un jeu de foot. C'est-à-dire que ils ont inversé la tendance. Ouais. Hein. Ah, déjà, c'est un classé. Un... Euh... Ah ouais, c'est un, c un bien délire. Sûr. Par contre, ce retournement de situation, personne s'y attendait, même pas nous, qui étions, qui, qui, qui étions les plus optimistes. C'est Konami. Oui. Et on le disait, hein, on le disait. Non, quand même. après. On en disait, vrai, les, de vrai. Les Luton, développeurs Luton, sont on déjà. Savait mis, quand même, hein. On savait quand même qu'il y avait une possibilité. Euh, tu sais, que le gameplay soit bon et que le contenu soit zéro, entre guillemets. Ils en sont capables, tu vois, de refaire. C'est la norme, ça. C'est appréciable, ah, tu vois. La norme de PE, c'est l'habitude. C'est bon. Ça, bon. Ça, c est... C est là, et là, ils sont... et ça continue encore. Là, moi, moi je pense qu'à partir de jeudi, il va y avoir des trucs. Je pense. Ils ont sorti ah. la, la première version et je pense qu'à partir de jeudi, déjà, il y aura quelques packs. Il y aura peut-être des ah. événements. Attends, c'est à la fin, ah. ça, faut. T'as ah. pas vu la vidéo de Luthor alors, si tu dis ça Si tu, juste tu penses. <rire> il était sur il live a... de Bruce, monsieur, il pouvait pas et... envoyer des cœurs à Bruce et regarder ma vidéo. Moi j'ai regardé <rire> Luthor, héros. Moi j'ai regardé mon ref. Hein. Mais ouais. par contre, on, on, je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'est pas trop gentil les gars, alors que si on regarde Alors objectivement à... le jeu, il est moche Tu veux que je te dise, tu veux que je te réponde à cette question oui, Tu sais moi, pourquoi moi. moi je suis beaucoup plus indulgent que les autres années Oui, je pense Free to play oui. Free Ah, est-ce que tu es un rat, en fait. Ah, free to play. Ben, non, c'est pas question que je suis un rat, c'est qu'ils prennent la responsabilité de se dire, bon, écoute, on a merdé, on a fait des bêtises, ça va nous prendre du temps, mais les gars, le jeu sortira gratuitement, vous pourrez jouer en ligne avec vos, vos potes ou contre vos potes, mais ce sera gratuit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'argent à déposer. Et je pense que ça, ça adoucit, tu vois, ça fait passer un petit peu la pilule. Si on avait payé 50, 60 balles comme, comme les années précédentes. Là, c'est sûr qu'on l'aurait mal. Le footballeur, il a tout dit. Hein. On est en manque. C'est juste qu'on est en manque, les gars, en fait. Non, mais justement, Depuis... c'est important, important de se poser la question. Est-ce que c'est parce qu'on est en manque et on est, est trop bien jeu, est Pour Ça, les mecs, non, mais ça nuancé. joue, bien, bien entendu que non, ça je joue. C'est pas, pas, pas nuancé, toi. C'est pas nuancé. Mais que si, parce qu'honnêtement, hey, on a un jeu. Ça fait sept mois que vous n'avez pas joué à un jeu auquel vous jouez tout le temps et vous le saignez. Même toi, Amine, on en parle à chaque fois. Forcément, quand le jeu arrive et qu'il est... On va dire OK, qu'il est non. réparé. Et moi, le premier, tu vois. Moi, ah j'aime bien le jeu. Par mais franchement, non. vous êtes sévère avec le jeu. Ah, d'accord J'aime bien. Vous, vous, OK, dire. réparé. Les non. gars, il y a un nouveau moteur graphique. Il y a des nouvelles animations. Il y a des buts qu'on oh, mettait pas avant qui sont possibles ah, de look, mettre aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre Mine. Oh, les deux là, ils vont finir ensemble. Vous passez de OK, réparé à. Non, je suis pas d'accord, moi, avec les termes utilisés. C'est un bon jeu. Par contre, c'est un très bon jeu. En fait, j'aimerais bien que vous juste vous rejouiez à la version d'il y a 4 mois. Juste pour que vous vous rendez compte de, de, de, ah de l'enfer que c'était. Non, parce que, parce que je, peux comprendre, je peux comprendre leur discours à Ali de dire « Oui, euh, ils ont pourri de la merde et dès qu'on a un truc un peu correct, c'est bon, du coup, on les re-hype. » Mais Dans je ça, trouve que moi, le peu correct, de... correct il, est, il est mal justifié. Moi, je trouve que c'est plus que correct. Je bah, trouve en qu en fait, très à partir choses. du moment où des joueurs FIFA... Regarde le jeu parce qu'eux sont pas habitués à PES. À partir du moment où des joueurs FIFA regardent le jeu, le test et disent ouah, j'aime bien le gameplay, c'est qu'en fait ouais. c'est même plus lié à la bouse que c'était avant, mais c'est que objectivement, un, un mec qui débarque et qui découvre, il trouve ça bien. Donc tu vois, il n'y a pas ce, cette, ce, ce, ce petit manque que nous on avait, les joueurs PES, etc. Mais un mec qui vient de FIFA, il est totalement neutre, il connaît FIFA, il regarde le jeu et il dit ouah, le gameplay j'aime bien. Bah en fait, le gameplay, j'aime bien. Après, là où je ne suis Donc, pas d'accord, c'est quand on dit parce qu'on en manque et qu'on joue tous les ans à la PS machin. Moi, PS20, j'y ai joué un mois, le même pas le jeu, je l'ai trouvé nul, j'ai arrêté. E-Football, euh, <rire> la version d'avant, j'ai joué trois matchs, j'ai dit, moi je ne joue pas à ça. Ouais, mais là, du temps, du temps, du temps. Et, et j'étais en manque sorti. aussi, frérot. Eh, le jeu est sorti depuis trois jours, frérot. Hein. Attends, on va voir d'ici deux, non. trois, quatre semaines le je discours même, que hein. tu auras. Un... Mais hey, tu sais pas, les gars, c'est encore beaucoup trop tôt. Je vous jure, hein. non, mais tu mais vas enchaîner les non, matchs. Non. Tu vois, mais mais On donne notre avis sur ce pas... qu'on voit, on peut pas… Exactement. Mais en parallèle, tu vois, l'autre PES, Ali, je fais exactement la même chose. Tu es obligé de prendre le facteur durée et temps, tu vois, dans ce cas-là. Ouais, ouais, que... Moi, je te rejoins par rapport à FIFA. Moi, début d'année, FIFA, je le trouvais bien, j'ai pris du plaisir. Et mais quand tu as testé FIFA au début… T'as donné ton avis sur ce que t'avais ah vu oui, de FIFA à ce moment-là. Ah, T'as pas dit, tout réserve d'une mise à jour, euh, nan, nan, nan, nan, non. tu vois, tu te dis après. Euh... Bah, ouais, euh, bah, si, pas, si tu veux, si ouais, marche si ouais, débat. Je je le jeu évolue, tu vois. Si le pas une vidéo, fois toutes les semaines, es on, on est obligé, On parle qu'on obligé. Là, on parle d'inversion MP0, voilà. non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mmh. aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, grosso modo. Amine, toi, dis-moi les points positifs ouais. pour toi. Ah, c'est bien, c'est ce truc, tu alors, jamais. Hein, si, ouais, Est-ce ouais, qu'on ouais. reste dans le gameplay ou on reste dans, dans la globalité Là on passe dans la globalité. Eh, juste un, ouais. un, un défi, les gars, on dit juste qu'on aime. Parce que les jeux, ils disent, ah, vous dites que les défauts, mais les défauts, on en parlera tout à l'heure. Wow. Ouais, bah, juste que t'aimes, tu as tes, tes trois gros points forts. Les animations, les nouvelles animations. Mmh. le nouveau gameplay bah alors ça c'est personnel mais de, du de l'ordinateur <rire> l'ia je la trouve beaucoup plus intelligente qu'avant mais bon ça c'est personnel ça concerne que moi et en troisième les graphismes. En troisième, les graphismes, j'apprécie beaucoup. Ils ont fait un vrai effort dessus. C'est mes trois gros points ouais, forts pour moi. Ah ouais, ouais, oui, t'as des lunettes ou Ah, Attention, moi je vois, ce, je vois jeu, ce, je trouve, que je ce que je vois ce qu'elle veut dire. Je vois le jeu. Je vois le jeu. Je vois dans les prochains jours Je pense qu'il parle de modélisation. Moi, je parle de modélisation. Elle est, elle est incroyable. bien Ouvaien, tout ça et tout. Elle est magnifique. Non mais voilà. Je suis désolé. On a encore le plat d'épinards. Peut-être que c'est un peu moins fait, mais la pelouse, frérot. Non mais oui, voilà, le graphisme général, stade. C'est tout, c'est encore pauvre. Par contre, Après... c'est vrai qu'en termes de modélisation, c'est incroyable. Ah, Mais ça l'a toujours été. C'est vraiment bien fait. Mais attends, attends, attends, attends. Même plus... les petits cinématiques et attends, tout attends, ça avant attends. le match et tout, j'aime bien. Moi, moi j'aime bien. La semaine dernière, je disais, le, le jeu, il est magnifique de près. Je me suis fait défoncer et là, il dit bah, exactement ce pas que par moi, hein. su, su, tu t'es pas défoncé par moi sur la modélisation des joueurs. J'aime bien. Ah Non, j'ai toujours dit la modélisation des joueurs PES. IMAD, on en a déjà parlé des heures. J'ai toujours dit la modélisation des joueurs sur PES depuis 3-4 ans, elle est incroyable. Tami, dis par pas les menus. L'ambiance générale, l'univers, ouais. ouais. euh, le... le machin, <rire> elle est pas mal. T'imagines En gros, hey, les, les menus, moi je trouve qu'ils sont magnifiques. J'adore le jeu Non, non, les menus, c'est catastrophique par contre. Mais les moi, c'est mes trois points forts. Mais trois points forts. Franchement, j'aime beaucoup ça, les nouvelles animations des joueurs, cinématiques, début de match et tout ça et tout. Même quand tu as un corner, le joueur qui passe la balle et tout ça et tout. C'est beaucoup plus fluide, les mecs. Arrêtez vrai. de croire qu'on retourne sur PES. Non, il y a de la nouveauté. C'est nouveau. S'il y a du nouveau gameplay, je kiffe. Et vous ne pourrez pas changer d'avis, c'est tout. Ah bon, de... J'aime euh, ta passion. T'es trois points forts. Mes trois points forts. Euh, bah gameplay, je ne vais pas le dire parce que tout le monde l'a dit. Voilà comment je cache. Ouais, point... ah, voilà comment je un point fort sans le dire. Ouais. Non, mais en vrai. Euh... Moi j'aime bien la, la diversité un peu dans les équipes là. Aujourd'hui, je vois pas mal de pépites, je vois pas mal de joueurs différents, Mais grave. Etc. Le oh système, là, le là. fait de pouvoir acheter des joueurs dans MyClub, c'est bien. Euh, oh j'aime bien. J'aime bien le dynamisme des matchs. Bon finalement je reviens sur le gameplay parce que de toute façon, c'est ce sur quoi on peut juger pour l'instant. Et, mm. euh, et, et, et, et, et euh Et. Bah en fait, le gameplay, je pourrais en dire, dire plein de trucs sur le gameplay, mais allez, vas-y, oui, des nouvelles animations. C'est vrai qu'il y a des animations euh, techniques des joueurs, elles sont vraiment très belles. Je prends l'exemple de Kamavinga, sa façon de toucher le ballon, elle est incroyable dans le jeu. À moi, numéro 1, <rire> le mode Dream Team, je trouve pour l'instant qu'il a un potentiel, et qui même déjà là, je le trouve énorme, et je pense qu'il a un potentiel de ouf, et ça, pour, je pensais jamais dire ça, euh, tu vois. Il, ça mmh. peut être comme, euh, je disais, comme je dis souvent, hein, Konami, ils vont avoir des idées de génie, maintenant dans la réalisation, il faut que ça fasse pareil. Matchday, idées de génie, réalisation moyenne. La Dream Team, ça. idée de génie, réalisation, il faut qu'elle soit top et on peut avoir un truc de ouf. Au niveau du gameplay, moi je trouve qu'il y a plein de, on en parlait tout à l'heure, plein d'actions différentes et il y a beaucoup moins de stéréotypes, etc. Hum. Et moi, Bien sûr. je suis peut-être un des seuls, mais moi je kiffe la défense. Pour l'instant, pour bah, l'instant. Ouais. Bah, bah, bah, tu pour peux le pour l'instant, je prends du plaisir. En fait, C'est pas, ouais, pas choquant. C'est moi, mon ah, avis. Hein. Je dis pas que j'ai raison. Ah, Alors, prendre enfin, du non, plaisir, en je fait, sais pas. Mais en fait, pas la être défense, choquée, les, les gars, la, dé la défense, en fait, à partir du moment où à toutes ces collisions bizarres, Luthor, où les joueurs ne oh s'arrêtent pas, où tes anticipations sont mauvaises, frérot, franchement. C'est compliqué, je sais Moi, pas. Moi, je, ouais, je suis d'accord. Un... J'aime bien défendre quand je joue des mecs pas quand très bons. Par contre, tu... en jouant des potes qui sont vraiment bons, tu... défendre, c'est compliqué. En fait, il faut prendre en compte cette latence qui existe aussi en défense. Et du coup, toi, tu dois ouais. un peu suranticiper. Ouais, mais ça devrait oh, pas non, être le cas. Non, non, non, ça Même doit si pas tu être le sur cas. Suranticiper, franchement, la vérité, hein, j'ai joué des mecs, j'ai <rire> beaucoup <rire> joué de Quand il va prendre 2-0 en live, il dira pas ça. Il a raison Les gars. J'ai joué des mecs qui étaient vraiment pas ouf et pourtant ils arrivaient à me faire. Non, mais oui, c'est peut-être que tu es pas ouf en défense. Et en non, fait, un en enchaînement de leader. Je te devant tout le monde. Là. Non, mais on peut pas se foutre, c'est moi. On peut pas s'inviter. J'ai mais je pense En fait, honnêtement, pour moi, la défense. Enfin, vas-y, je vais dire, je donne mon avis, Luthor. J'ai droit ou pas, frérot Bah, vas-y, tes trois points forts. Je sais pas s'il y en a trois, mais en fait, j'aime bien la sensation balle au pied. J'aime vraiment. Je, je trouve que voilà quand, quand tu le rythme, quand tu avances avec le joueur, tu vois, le compte enfin la balle au pied des joueurs, vous comprenez ce que je veux dire, les conduites de balle, etc., j'aime bien. Le fait mmh. que par exemple, contrairement à avant, où c'était assez téléphoné, ou quand le mec il mettait son double croix, tu étais mort dans le film, parce que le temps d'exécution, en fait, il devait être soit c'était trop tard, là ouais. même à la dernière seconde, tu peux faire le petit coup de semelle, tu vois, Jekubo c'est pas le joueur le plus le plus mmh. ouf en équilibre, en, en tout ce que magnifique. tu veux. Hop, je sais qu'à la fin, le mec, il va mettre son double croix ou il fait son pressing. bah Je sais qu'au dernier moment, je peux mettre tu vois le, le pied. Tu sais, genre le, le petit crochet à gauche ou à droite pour revenir. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a, mmh. une, je sais pas si tout le monde me comprend, mais il y a une micro-action supplémentaire qui est possible quand il y a le défenseur qui vient t'attraper. En fait, si moi, je vois viens... ça comme une multiplication des rails. Euh, je, je te coupe deux secondes, oh ouais, mais J'ai l'impression es que les rails, sur un, sur un instant T, tu en as beaucoup plus. Et ça te permet de mettre justement ce petit crochet ou... Où où tu vois, mais orienter ton corps, et je trouve que ça fait grave la différence. Ouais, bah en fait, j'aime bien ce, les animations. Il y a certaines animations que j'aime bien. Bon, après, il y en a qui sont superflues, hein, notamment euh, sur certains gestes défensifs. Mais euh, j'aime bien les gestes techniques. Je, je m'amuse grave. Il y a énormément de possibilités. Tu peux phaser. Le jeu est plus dynamique que dans la version précédente. Euh, tu peux enchaîner les passes. C'est sans... Pour l'instant, a... moi, je ne trouve pas que c'est ultra assisté. J'ai entendu, que... enfin, j'ai vu certains tweets dire que c'est très assisté bah, -ce en assisté général les passes etc je ouais, trouve non. pas ça non. exagéré dans l'assistance je trouve que c'est ok ouais, On non, lance non, encore ouais. une fois euh, ouais. quoi d'autre non et voilà après moi my club de base j'aime pas trop mais là dream team bah, j'ai ma team tu vois j'ai euh, j'ai neymar j'ai dembele j'ai guiri j'ai kubo j'ai kamavinga c'est des joueurs que j'aime bien leur style et ça je trouve que c'est un gros gros point positif après niveau gameplay j'aime bien aussi le la, qui de frappe, de finition aussi, puisque je trouve ouais. que... Et, la, et la frappe, frappe puissante, on n'en a pas parlé. Mais, mais c'est un dit, ajout mais, un mais, incroyable. Mais tu t'as dit, dit, dit, dit un truc super important là. T'as ouais. dit un truc super important là, tu T'as cité des joueurs et t'as dit « c'est mon style ». Et ça, ouais. c'est super important. C'est-à-dire que les équipes ressemblent de plus en plus les ouais, joueurs que et... tu choisis ressemblent de oui. plus en plus au, au oui. gameplay, là, au style de jeu que enfin, enfin, tu as. Enfin, c'est my club. Tu vois, mon club. Bon, Exactement. A il, a, réveille, a, il, a, il a enlevé fait le nom. Pour l'instant, il n'y a pas de méta. Alors oui, il y a Neymar, il y a Mbappé qui sont quittés. On connaît hein, les, les, les, les 3-4 noms forts, mais il n'y a pas vraiment de méta. Il mais mais y a un truc mine, c'est que justement, les Kamavinga, les Kubo, ils ont leur identité alors que c'est des joueurs pas ouf. Au général, pas oui. ouf. Il y a quelqu'un qui a posé une question et je voulais vous poser la, que... euh, vous poser la question. Est-ce que vous trouvez mmh. pas que le player ID, il est quand même euh, moins présent que sur les anciens PES J'ai l'impression mmh. qu'on les voyait. On, le player ID, on, on l'identifiait beaucoup mieux sur euh, par exemple PES 21, 20, 19, etc. Je euh, Ima, ouais. toi qui est quand même le spécialiste du player ID. Oh, déjà, le player ID, je trouvais qu'il perdait un peu de, de sa superbe dans les derniers PES, entre guillemets. Honnêtement, étant ouais, donné pas que je n'ai pas testé, euh, mm. pas testé euh, tous les. Pas testé les gros tous, joueurs déjà. Les joueurs en fait, mm. plus tard, parce que comme je t'ai dit, j'ai Viera, je crois que c'est mon plus gros joueur avec Beckham Bauer, mais sinon, tu vois, en attaque, je vous ai donné mes, mes quatre, mon quatuor d'attaque, entre guillemets. J'ai pas testé tous les joueurs. Bah Neymar, ça ressemble à ce qui est fait. Tu vois, c'est bien. Tu vois, je trouve que la gestuelle de Neymar, on, on la reconnaît, la façon de faire les gestes techniques, de, de faire ses crochets, etc. Pour moi, c'est bien. Tu vois. Moi, Dembélé, je trouve que c'est pareil. Mbappé, Mbappé. Genre... Ouais, ouais, Il, bon, bon, il bon, Maringa, y a eu bon. une attention particulière. Ouais, les euh, joueurs, des joueurs. Tu alors vraiment oui, leur truc. Euh, ils vont pas faire ça foule sur 100% des joueurs, tu ah, vois. C'est normal. Mais je pense, voilà, normal. Les, les principaux, je pense qu'en vrai, ça va, tu vois. C'est plus euh, identique à leur style de jeu en dans tout la vraie Ceux je... qui l'avaient l'ont toujours, ça c'est sûr. C'est intéressant ce que ouais. Durand il dit. Le hein. mmh. Pair ID est un peu euh, une fausse impression. Ça fait depuis un moment que les joueurs n'ont presque plus de gestiel unique, entre guillemets. Il y a juste plus de variété le mmh. ouais. mouvement. Ah, je pense qu'il des... veut dire, ouais. c'est un peu. Quand t'avais un Ronaldinho, là, tu l'identifies clairement. Quand t'as un. Ben voilà, c'est-à-dire que demain tu as Ronaldinho. Ronaldinho, c'est incroyable, ouais, c'est le vrai ouais. Ronaldinho, tu vois. Et quand je te dis que je de... l'ai retourné ce joueur, je crois je le connaîtra 200% dans le PES. Bah, c'est incroyable ouais. toutes les possibilités. tu dis, c'est bah Ouais. Tu me parles de player ID, etc. Ouais, c'est c'est total. Mais pour tu Ronaldinho. penses que ce sera pas le cas dans le Ronaldinho de cette année Je sais pas. Hein. Moi, moi, je pense. Moi, ouais, je que pense si. que si quand même. Dieu, verra, moi, hein. je, pense, je pense que si. On verra bien. J'espère en tout cas je pense aussi je pense aussi ça va continuer bah sur oui. les gros joueurs comme ça les gros noms je pense ouais, qu'il y, va... ouais, y aura ouais. pas de doute sur ça je pense ouais, honnêtement ouais. Donc... après ça parle beaucoup de l'arbitrage j'ai vu aussi dans, on va en parler dans... dans non, les défauts <rire> et ben je vous propose qu'on passe à au mode dream team justement moi j'en ai fait les louanges j'aimerais bien que vous me donniez <rire> déjà votre avis sur ce nouveau mode hein, puisque c'est vraiment pas un... c'est pas un my club like c'est vraiment je trouve un nouveau mode une nouveauté. Euh... Amine, je... Toi qui est un joueur ben, écoute, à la base, euh, football enfin euh, qui est un joueur euh, offline, Ligue des Masters, là tu as ouais. pas le choix de jouer à Dream Team, ton avis ouais. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Déjà rien que le fait que de, de ne plus paquet de pouvoir acheter ces joueurs, je trouve ouais. que c'est une grosse nouveauté. Comme ça tu peux vraiment construire, comme le nom l'indique, ton équipe de rêve. Donc déjà pour moi c'est un vrai Les plus. Les packs vont revenir ah, Enfin, te... Voilà, bon, les packs vont revenir. De toute oui, façon, tu dans tous les cas. Les joueurs, ouais. après, il y a des défauts. Il y a des défauts, tu vois. Il est, il est pas parfait, mais bon, c'est encore le, que le lancement. Donc voilà, je peux, je peux comprendre que ça manque de contenu. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'on ne puisse pas vendre les joueurs qu'on a. Par exemple, si, si par exemple, moi, je prends l'initiative d'acheter, par exemple, un Kiesa, ou bon, je parle des joueurs de la You, bien, bien, bien entendu. Mais si je prends l'initiative d'acheter un Kiesa et les droits, et que si par exemple, au fur et à mesure du temps, je trouve qu'il y a un joueur qui est mieux, si je vais récupérer un petit peu de, de, de GP sur Kiesa, je peux pas. C'est ah si triste. Tu peux le vendre ah, Tu peux le ah, Tu peux libérer, tu récupères oui. du GP et un ou deux tu entraîneurs d'expérience. Pas tu beaucoup de vais... GP À peu près 10%, je crois. Je vais t'expliquer. Ouais, voilà, c'est que dalle. Je vais t'expliquer. C'est ouais, dommage, dommage ça. Je vais t'expliquer. D'ailleurs, enfin, je, je, vais... je, vais... je vais vous expliquer au chat aussi, parce que il y en a pas mal qui ont posé la question. Pourquoi c'est pas un problème Aujourd'hui, c'est un problème parce que là, avec ce qui est sorti, on ne peut pas farmer les GP, on ne peut rien gagner. Donc en fait, il y en a plein qui sont en galère. Mais dans quelques temps, tu vas voir que tu vas gagner des GP dans tous les sens. On connaît PES. J'espère Extrêmement généreux. Et le but sur eFootball et sur les PES, Ali, tu connais, c'est d'avoir plein de joueurs maxés, ben oui. plein de bons joueurs. Ben parce que ton Kiedza, euh, les... il, il se pète ouais. ou alors il fait un mauvais match, il va être en mauvaise note. Donc tu ne pourras pas l'utiliser. Tu vas être obligé de, de toute façon d'avoir ouais, ben, deux, trois ouais, remplaçants. J'ai des choses à te dire. Ah ben, on va en... ouais. ça tombe ouais, bien. Ouais, faire, ouais, ouais. Ouais, non, continue, donc continue, voilà pourquoi, bien. pour moi, il ne faut pas ouais. libérer ton joueur, tu vois. Non, non, ça c'est sûr, c'est sûr, je prends l'exemple de Keza, mais après c'est oui, vrai, mais... Keza c'est un gros, mais si tu prends un petit, par exemple, pour débuter, je sais pas moi, un job, et c'est vrai que là, là au, là, au jour J, là, parce que vous me demandez de parler du, de, du jour J, les GP, il ben, n'y en a pas il en a pas des masses, tu vois, genre euh, mmh. tu gagnes 100 GP en, en gagnant ouais. un match, c'est que dalle, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, tu es, es clairement en manque de, de GP, et c'est vrai que là, pour le moment, c'est compliqué de, de vraiment créer sa dream team, avec le, le, le, le peu de moyens qu'on te donne dès le départ, mais je te crois, tu vois, je sais que dès jeudi déjà ça va exploser. Ouais, là, là, ce que font ce que font les abuse, gens, abuse, je pense. T'abuses. T'abuses. Parce qu'à ah, chaque si, fois, je... à chaque fois. Mais là, tout à l'heure, j'ai j'ai lancé le jeu, il te donnait cinquante mille GP. Mais cinquante 000, cinquante mille. Oui, oui, frérot, GPs, mais tu vu les prix T'as ouais. vu les prix, frérot Ouais, immédiat, non, je crois que t'as pas te vu te les te prix. Te... Non, mais tu peux te faire une équipe en attendant, justement. Oui, tu peux prendre Sofiane Job à 18 000. Tu peux prendre, euh, oui, des petits joueurs comme ça et composer ton équipe. Tu peux prendre, ouais. euh, je sais pas, moi, Zacharia à oui, oui, 28 000. Non, mais là, je suis d'accord. C'est ça, ça, même pas un problème, les gars. C'est dur de concurrencer ceux qui ont des joueurs légendes. Tu vois, c'est dur de concurrencer ceux qui ont des joueurs légendes. Le matchmaking, parce que finalement, si au début cette semaine, il y avait eu un matchmaking, même les mecs qui n'ont pas saigné PES 21 et qui n'ont pas eu les bonus vétérans. Ouais, les bonus légendes et tout un peu plus équilibré mais ouais en effet si t'as personne et que tu tombes contre un match ouais, c'est donc... pour ça mais là, pour l'instant on moi, parle moi, de Dream là, Team de mais il y a tu rien vois, sur Dream Team hein. pour moi la, la seule exactement. bonne chose de Dream Team aujourd'hui exactement est le fait qu'on puisse choisir ah, ses joueurs pas, par contre niveau tactique c'est bidon c'est pas ouf euh, te, personnaliser de sa tactique c'est euh... Bah c'est hyper, euh, hyper minimaliste en fait, tu choisis contre-attaque en... ballon long, possession, machin, etc. En plus je trouve mais... que tu sais avant tu changeais vite en match, maintenant je trouve que c'est pas du tout intuitif. Ah mais, mais c'est pourri, j'ai essayé de le faire euh, tactique secondaire, mais je, mon Kubo il était à gauche, bah, il ouais. faisait ce qu'il voulait, c'était un enfer. Et par rapport à ce que t'as dit Amin, et justement ce sur quoi t'as rebondi Luthor, Amin disait que euh, s'il voulait vendre son Keza pour changer de joueur, et eh bah euh, c'était un peu galère parce qu'il perdait des GP, je suis d'accord. Luthor tu lui as dit un autre truc hyper important qui était vrai sur les anciennes versions et qui sera vrai aussi cette année, mais c'est ah. qu'il y a les formes. Donc Keza, là, typiquement, il est blessé, donc il ne joue pas, il ne sera pas en forme. Mais ouais. moi, j'ai tweeté sur un truc qui m'a hyper gêné, c'est euh, les récompenses vétérans, qui, pour moi, oh. ont déjà bousillé On l'intérêt de Dream Team euh, en, en jour moi, deux, un jour, deux avoir cette légendes as fait en fait. T'as fait un tweet hein, frérot. Pour moi, t'as fait un Pourquoi démago Mais t'es malade. Crois, au, au, auquel même toi, tu crois pas. Ah, moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec Tali. mais t'es un malade mental même auquel toi, je crois, crois pas. pas. T'es un, un gros fou, Tu ou? connais suffisamment les PS pour, pour, pour pas Pour avoir... dire que cette légende, tu peux pas les garder toute l'année Pour moi, t as, t as, t as pas. C'est pas possible que en, en, en te connaissant, <rire> tu connais suffisamment bien PS tu peux pas écrire ça en étant honnête. Mais en quoi Vas-y. Alors, je suis curieux de parler. Non, mais du temps, attends. Comment tu peux... Mais il est fou Il est complètement tu fou Tu fait que les mecs aient des grosses équipes. Je peux expliquer Vas-y, vas-y, Vas-y, vas-y. Dans un mois, <rire> on fait un débat. Ouais, <rire> on a tous des grosses teams, on... ça va se régulariser, ça va, dans... ça va... Ça va avantager ceux qui ont 9 légendes. Ça va les avantager quoi, une semaine dans mais, deux semaines, alors, on mais, mais, non, non, non, non, alors, Personne n'aura neuf légendes dans une semaine, Luthor. Première chose. Personne et et a 9 juste 9 avant, légendes. attends, mais par contre, juste avant, tu oui. disais un truc Ouais, les formes, ça change. Euh, C'est pour ça qu'il faut avoir des joueurs. Mais je suis désolé quand tu as légendes. Les légendes, elles sont en B toute l'année. Pourquoi tu aurais besoin de changer de joueur Et bien justement, parce là, que. Non, là, en fait, tu me dis qu'il y a un truc thèmes, bien dans le jeu. Il va y avoir des saisons à thème. Et ça, pour l'instant, normal, ce sera. Peut-être, et pour l'instant, on ne sait pas, mais on en apprendra plus jeudi. Saison à thème, donc peut-être, normalement, on aura genre… Saison. Ah, peut-être, normalement. Bah, Alors, euh, je peux long. pas dire Alors, parce en fait, que je euh... pas testé, mais je pense tu vois, les saisons à thème, ça va être quoi les thèmes Ligue 1, MLS et tout. Donc, euh, normalement, tu as légende, mm. j'espère, en tout cas. Ligue 1, ça, t'es sûr Non, pour non. Pour toi, il y aura des thèmes euh, bah, Il y aura des thèmes, avoir... c'est sûr. Les saisons, elles seront par thème. Elles dureront, euh, elles dureront deux mois et elles auront des thèmes, ils l'ont dit d'accord j'espère que ça va être pas juste être un thème où, où le menu au lieu d'être rose il est bleu tu vois voilà, que... non mais voilà faut, voilà. faut savoir mais, mais tu peux pas tu peux pas me dire Luthor et, et ça j'accepte euh, pas non c'est pas vrai je, des Mago, qui... machin je suis pas d'accord euh, tu peux pas me dire que cette légende dès le début du jeu jour 1, c'est quelque chose de bien pour, euh, oh, pour Dream Team quoi, en, non, partant principe, quoi, en partant quoi, en quoi. du principe en partant du principe que bah, l'idée bah, c'était d'attirer aussi pas mal de joueurs parce que là la Commu PES, bien sûr qu'elle est là, euh, on a un socle de Commu PES. Mais il y a énormément de monde qui vient de FIFA, qui n'a jamais joué à PS21, jamais joué à e hey Les mecs kiffent le gameplay. Et ils euh, vont euh, se taper contre un mec est qui est, est pas bon et qui va les foudroyer eh, parce qu'il a béni Bauer et Romario. Le premier jour, il n'aurait rien eu. Il aurait dit C'est oh, abusé, Konami, même pas, il nous remercie d'avoir joué à la longue. Non, non, j'ai ah, répondu. Oui. J'ai répondu. J'ai dit que pour moi, il fallait récompenser les joueurs qui ont joué à eFootball en leur donnant une légende. Tout bon. le reste, rien. Une légende. Rien. Tu dis, euh, avec celui avec celui qui a joué un petit peu, il a une légende. Celui qui a joué euh, 1000 matchs, il a une légende. Non, oh, mais celui qui a joué beaucoup, la chose qu'il a gagnée, c'est qu'il est bon, frère. C'est quoi ça C'est un travail de jouer au jeu Maintenant. Mais non, mais Ali, il a raison. En fait, mais c'est un ouf. Là, il dit n'importe quoi. Le jeu parce que tu es d'accord avec lui, il a raison. C'est toi qui décides qui a raison. <rire> non, non, non, je ne dis, je dis, je dis, je dis pas que j'ai raison, je dis que tu dis n'importe quoi. Écoute, je dis qu en <rire> fait, le délire, c'est quoi C'est que Ali, Ali là, il, a, il a 100% raison parce que tu es là, enfin, on a la possibilité d'acheter nos joueurs, enfin, d'avoir nos propres équipes, nos propres joueurs. Euh, au lieu de partir sur une bonne base équilibrée Et il y a même les mecs qui testent Comme il disait Ali, les mecs qui n'ont pas testé PS21 Tu te retrouves toi avec un mec qui a 5-6 légendes ça n'a aucun sens. Mais le problème, c'est peut-être que je pas de plus, mais, plus tu sais, mais tu sais, mais je mais vous rejoins, moi. Meeting, moi, je vous rejoins Ali, à la mais moi, je rejoins Ali et Imed et je ne vous aurais pas cité le problème que j'ai eu tout à l'heure, enfin que je vous ai cité tout à l'heure par rapport à la vente de Kiesa. s'il n'y avait pas autant de légendes. Tu vois, parce que si, euh, voilà, euh, Ali, comme tu l'as dit, il y aurait eu une légende à la limite, ça va. Tu vois, je m'en fous, bah moi, de C'est bien, son Akata, il a une légende. Le mec, il en a 7. Mais t'as a, jouer, jouer. Ouais, a des mecs, joué voilà, un... je le tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu c'est trop pour un start-up, c'est trop pour un start-up Luton, tu peux pas croiser avec Mekam, Romario, moi j'aurais voulu, tu m'aurais voulu 15 légendes moi. Mais t'es un beau mais non, mais t'es un c'est oui mais quel rapport, oui je suis un beau. mais quel rapport Et si tout le monde a 15 légendes Luton, ça perd le charme, ça perd le charme, ça perd le charme, ça sert plus à rien de paquet, ça sert plus à rien, c'est bon, t'as ton équipe du départ en fait, a pas cette continuité une équipe à thème, arrête Regarde, la plupart des gens sur le chat, ils kiffent de ouf aller chercher des pépites. Sur mes chats, je vois que des mecs qui me disent « essaye Gravenberch, essaye machin ». Mais moi, si j'ai Viera, Nakata et Beckenbauer, d'où je vais mettre Gravenberch Et surtout quand il n'y a pas de limitation. de maths. Il y avait combien de gens vous trois, là J'en ai deux, moi, je trouve ah, ça trop. J'en ai deux, voilà. je trouve ça trop. Vous êtes, vous êtes ah, mais, déjà le seul. J'en ai deux, et je trouve mais, ça mais mon, trop. mon équipe. Bon, on revient au débat, les, les gars. Catastrophique, moi. On revient au Elle débat, les gars. J'ai raison, vous avez tort, on revient au débat. Elle et tout le chat est d'accord avec moi, j'ai lu. C'est fou. <rire> euh... Ça se voit, ouais. Bien sûr. Donc, euh, ce mode Dream Team, euh, on, on a tous parlé, là, je ne sais plus où j'en suis, là. Ouais, moi j'ai dit mon avis. Menu éclaté. T'as parlé aussi Ouais, j'aime, non, j'ai dit que j'aimais bien le mode, le fait d'acheter ses joueurs, d'avoir sa propre identité, entre guillemets, de, de jeu. Je trouve le mode cool. J'attends de voir les ligues parce que je trouve que c'est une bonne idée. Si le jeu est évolutif avec s'il vous plaît d'autres challenges que gagner un point, trois points, cinq points, ça n'a absolument aucun ah, sens. Si demain, avec ça... une ligue, on a des vrais challenges, bah, moi, c'est un grand oui. Et parce surtout, cette possibilité, excuse-moi, Amine, juste fini sur ça, cette ouais. possibilité d'avoir nos propres joueurs. Enfin, ça fait 5... Cinq... Depuis PES 15, je, je veux ce truc-là. J'arrive, je choisis. Même si le menu, est hélas, il est claqué, etc. Euh, voilà, tu peux... Ouais, pour rechercher son joueur, c'est n'importe quoi. Mais voilà, au moins, tu peux faire ton équipe. Moi, je suis content d'avoir ces petits joueurs ou avec un centre d'inertie, avoir du skill, les monter dans leurs Exactement. compétences. Même bah, ce oui. type de monter dans les entraînements, je trouve ça trop bien. Euh, et j'espère vraiment qu'il y, qu y aura des vrais défis et que la ligue dont tu parles du temps euh, va être stylée. Quoi, ouais, les vois, recruteurs avec... me manquent. Eh, mais... hein. Il faut des vrais défis parce que je suis sûr que là, ils se connecte juste pour avoir la collection en day, là, je sais pas quoi, et ils éteignent le jeu derrière, c'est sûr et certain. Il faut du contenu, ça ne suffit pas, juste un bon bah gameplay. Oui. Donc balancez-nous du contenu, balancez-nous des récompenses, des bons, des bons rewards et tout ça. Et, tout. et on jouera de plus en plus. Bien sûr, parce que comme tu as dit, Aymed, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois l'évolution de tes joueurs, tu as l'impression que c'était petit, tu vois, tu les sur le terrain, exactement. tu va progresser, ça fait plaisir, ça, tu ouais, vois, ouais, exactement. exactement, il faut du contenu les mecs, balancez tout ah, non, ah mais ouais. j'espère, de toute façon c'est ça qui va faire que le jeu va continuer à être regardé, que ce soit sur Twitch, jouer, ouais. etc c'est le fait qu'il nous balance du contenu, peu importe c'est quoi le contenu, mais au moins des choses à faire parce que même... là sérieux, on dort, maintenant on en a la preuve et la conviction que E-football, euh, e c'est Dream Team. Tu vois, c'est. Euh, ah bah oui, Dream team. Le menu, c'est lui, ouais. Voilà, le menu c'est lui. Et en petit ah, à côté, vous avez. Euh... Un petit match amical, ouais. Non, comment ouais, ça s'appelle euh... euh... Exhibition enfin, euh... Ultimate Match Non. Attends. Non, match pas non, match standard. Non, match. Match, je sais plus quoi. Ah, je sais pas. Non, mais je sais ce que Attends. tu veux dire. Tout à gauche, là, le premier ouais. truc, tout à gauche. Authentique, ouais. authentique, authentique, authentique match. match ouais. Authentique match. Oui, voilà, match classique. On dit Ultimate. Authentique team. Donc vraiment, c'est le mode Dream Team. Maintenant, est-ce que. Euh, le mode Dream Team peut convenir en attendant la Ligue des Masters qui va pas arriver tout de suite aux joueurs Ligue des Masters etc parce que Ali je trouve il disait un truc intéressant encore une fois la semaine dernière pour une fois il disait Ça que a commencé à faire beaucoup Luther, faudra peut-être que... enlever le pour une fois maintenant, hein. on, a, bon. on a acquis un statut vrai, là. Tu l'as dit 3-4 fois <rire> hein. sur ce stream, il ouais. <rire> est chaud là Tu avais, avais dit que pour toi, euh, le mode euh, à MyClub, c'est ouais. ouais. un, un mode offline, mais où tu joues... Un Master en ligne, ouais. Tu joues online, mais pour toi tu dis que c'est un mode offline. Ouais, t'achètes tes joueurs à l'ordi, tu les libères à l'ordi... Euh, tout ce que tu fais, c'est avec l'ordi, finalement, tu aucune interaction tu avec le les autres. Seul. Mais tu par contre, c'est ju ouais, juste que tu joues, avec... enfin, tu joues contre des humains. Mais en soi, c'est tout le principe d'une Ligue Master en ligne. C'est un jeu solo où tu farmes un peu en mode solo, et euh, juste que tu joues contre des mecs qui font la même chose de l'autre côté. Du coup, la Ligue des Masters, sert plus à rien, on est d'accord. Bah la Ligue des non, Masters c'est Dream ça. Team, c'est un peu la même chose. Bah, ai... Non ouais, mais en fait vrai, ça, dis en vrai, dis attends, attends, la Juste une question Amine, toi qui es vraiment fan de la Ligue des Masters, en fait ouais. si demain tu devais créer une Ligue Master en ligne, elle aurait quoi de différent par rapport à Dream Team Tu veux que je te dise la chose qui serait ouais, différente Ouais. Tu sais ce que c'est C'est par exemple si moi j'étais un joueur, toi tu peux pas l'avoir. La Ligue des Masters c'est ça. Parce ouais, que bah, moi c'est quand ouais, quand ça. C'est-à-dire le mec qui a Ronaldo, on va tous le braquer. C'est ça, ça, la Ligue des Masters bah ouais, mais On va Héro, le braquer, mec Je peux, je peux, pas, je peux pas jouer une Ligue des Masters en ça. ayant 4-5 CR7 dans ma Ligue des Masters. Tu vois, Hiro, c'est ça l'intérêt aussi. Non, tu peux progresser un joueur dans tu cas le à l'avoir dans ton équipe. Dans, dans ces, dans ces cas-là, Amine, là, hum. tu rajoutes c'est plus une Ligue des Masters parce que tu rajoutes de l'interaction avec tout le reste des joueurs dans le sens où on personne, est personne… Ouais. Euh, mais c'est pour ça que la Ligue des personne... Masters, c'est unique Ouais, la Ligue des Masters, on est quand même dans un Ligue. tout autre délire, Amine. Le mec, il est là, il a son expérience en solo qui se calque, tu vois, comme le dit très ouais. bien Durandil, sur, sur une saison de football, en fait, avec un calendrier, etc. Alors que voilà, en MyClub, enfin, Dream Team, tu lances ton match et basta. Là, t'as quand même une gestion, as, tu sais qui tu vas rencontrer potentiellement, t'as une gestion ouais. des points, t'as un classement, match nul, t'as des compétitions, t'as des trophées, etc. Même si toi, ça te parle pas, tu vois, euh, comme moi, Ligue des Masters, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bah, je pense qu'Amine, c'est ça que tu kiffes aussi, tu vois, l'évolution. Mais joueurs, moi, mais, dans ton mais, championnat, aller chercher des matchs avec une certaine équipe, euh, de, le, la période des transferts, comment je kiffais à l'époque. Euh... Mais, mais, mais, voilà. mais moi, alors je, je, je, je ne dis pas que je préfère ça à, à, à, au mode qui est sorti, mais je ne veux pas l'échanger contre ce mode. Je veux qu'il y ait les deux, tu vois. Un peu d'online, un peu d'offline, ça fait du bien ça aussi de jouer en fait, offline. Ça se ressemble beaucoup trop. Ça se ressemble beaucoup... Ah, tu veux dire jouer contre l'ordi Ah, tu veux une Ligue Master moi, je... classique alors, finalement, moi, pas je... la Ligue Master oui. euh, en ligne. D'accord, ouais, non, je veux pas l'impliquer, je veux pas ah, l'imposer en ligne, non, non, parce que comme, comme l'a dit dans, dans, les, dans, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mmh, du coup, okay, il faudrait okay. des serveurs à, à 27 000 joueurs, c'est pas faisable, euh, on serait, euh, il manquerait, voilà, il n'y aurait personne ah ouais. à mettre sur le terrain. » Tu joues délai. à 2h du, du matin, t'attends jusqu'à 4h. Après, euh, <rire> euh, voilà, c'est vrai, pour revenir à ce mode Dream Team, il y a un truc dont on n'a pas parlé et ça m'étonne, c'est que euh, on s'est quand même tous rendu compte que les joueurs, ils ont des notes très basses. Ouais c'est ouais, très ouais. bien parce que je sais pas tu regardes hein, tu, ah quand oui. tu vois un défenseur qui a 70 de vitesse tu dis oh lui il va trop vite parce que, en fait les, la plupart ils, ils ont moins même les défenseurs les plus rapides ils ont quoi 75 Ouais 78 euh, as, oui, les monstres ils ont 80 je mais euh, ouais c'est très, ouais, très bien ça enfin je sais pas ce que vous en pensez Bah non, c bien, en, c encore bien. une fois encore une fois tout le concept est magnifique et je vais faire le démago, Luthor, oh, mais important. des légendes à 91 oh. comme Romario, des légendes à 91 que, comme Romario, Il y a Luthor. Incroyable. Je trouve que c'est, ah, mais, mais même les légendes, les légendes je trouve qu'elles n'ont pas des notes incroyables. Hein me faire ouais, malade, toi. Ah, non. Oh, ouais, non. Mais vas-y. Lut... Je parle Luthor, avec lui Luthor, okay. Luthor, elles sont, elles sont trop cheatées par rapport 91, à justement ce que, tu, ce que tu dis. On, ils prennent, ils prennent, alors, euh, Konami prend l'initiative de, de, de nous faire acheter des joueurs et de les faire commencer au bas level. C'est ce qu'ils bah ont oui. fait depuis des années. Tu ne peux pas te ramener une légende comme ça qui est déjà Bien, bien, bien en place au niveau des stats et jouer face à un défenseur justement qui a 70, 72 de vitesse ouais, comme bah, tu l'as cité, tu vois. Tu, bah tu vois, moi pas mon, mon Viera, je le trouve juste. Il est, il est, juste. C'est toi qui est juste. C'est eh, toi mais, qui euh, sont juste. C'est pas Vieira Moi qui est Diawara. De pas la le euh, Frérot, ouais, je galère. Je suis été. Tu vois, J'ai pas de GP, j'ai pas de GP, j'ai pas de GP. Mais c'est ça en fait. Moi je trouve qu'il y a un déséquilibre entre. GP, Frérot. J'ai pas de GP. Je fais comment? Il y a un déséquilibre entre ce qu'ils ont voulu faire. Probable, et, le... et, et et finalement la réalisation parce que l'intention elle est bonne le, la façon de faire monter les équipes monter les joueurs et surtout choisir dans quoi monter les joueurs ça en mode bien. un peu RPG c'est trop stylé mais c'est tout de suite ouais. mais c'est tout de suite la... bousillé la semaine... par ça Romario 91 Vieira machin euh, Bauer je suis désolé c'est de, de la merde c'est de la merde c'est T'aimais pas la semaine dernière le, ce côté RPG de monter les joueurs, tu disais non ça va être Ah non, parce que déjà parce que j'ai pas vu comment c'était, et Merci. finalement tu peux pas monter autant que tu veux. Quand tu montes dans une stat, plus tu montes par exemple de 4 crans, après ça te coûte plus cher, ça veut dire que tu peux pas que maxer la défense sur un Lukaku. C'est bien fait je trouve, je trouve que la façon dont ils l'ont fait c'est bien fait. Mais euh, encore une fois, bah, c'est dommage. C'est dommage de bousiller ça trop vite. J'ai l'impression quand même le mode euh, Dream Team, il met un peu tout le monde d'accord. Hein. Non, euh, il m'a. Oui, c'est oh, plaisant, bah, c'est nouveau, nouveau. En plus. vrai, bah, déjà le fait de choisir ses joueurs, enfin, oh, depuis des années, les mecs ils me disent non, mmh. pas de marché de transfert. Mais les gars. Et tu devais oh, faire. Tu te souviens, Ahmed, mais... tu devais non. mettre des agents spéciaux. Les gars, Je vais vous dire un truc. C'est la plus belle chose qui soit arrivée, qu'il n'y ait pas de marché de transfert. Ça aurait été une catastrophe. Non, Konami pas non, pas Moi, en fait, Ali, la vérité, moi, je voulais juste l'opportunité d'avoir mes propres joueurs. Je m'en fous d'avoir CR ou Messi, tu vois, par exemple. J'ai envie d'avoir Poubo, euh, j'ai envie d'avoir, euh, tu vois, Kamavinga. Bah... Voilà, des joueurs que j'aime, tu vois, et avec qui je peux évoluer. Et même, comme je ne sais plus qui disait dans le chat, bah, tu as de l'affection pour eux après, Amine, je crois, tu en Exactement. Mais oui. Bah, oui. Bah, le seul truc dans tout ça, les gars, c'est que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand My Club est arrivé, c'était PES 15. On se disait, vas-y, c'est encore les débuts, ils vont l'améliorer, etc. Et j'ai peur qu'en fait, que là, en fait, on se repose sur nos lauriers, parce qu'il y, y a un système que, tu vois, le truc d'entraînement. De, euh, il est bien, mais je trouve qu'on bah, monte trop vite en fait, c'est-à-dire que c'est trop rapide, bon le jeu il est sorti il y a 3-4 jours, t'as déjà des notes qui ont up de 3-4-5-6 je trouve que c'est exagéré, moi j'aime bien tu vois le, la récompense, t'as des wins ton joueur monte, t'as marqué avec ton joueur du gauche, oui euh, la faculté euh, pied faible si le mec était droitier, augmente un peu plus, j'aime plus ce système d'évolution plutôt que tu mettre sais que ça tout ce tu système là sais ce que tu... Ouais. Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire là, par exemple, tu marques pied gauche et du coup le, le pied gauche augmente, tu marques de la tête ouais. et du coup, c'était dans les, les anciennes ligues des masters, ça, frérot. Allez, en fait C'est pour ça que je dis à chaque fois. C'est capable de euh, le faire. Amine, en fait, je dis à chaque fois, il y a toujours eu toujours les bonnes idées, sauf qu'elles ouais. ont toujours été installées dans des années. Euh... Tu vois qu'il ne coïncide pas, ça n'a jamais pris le mm -hmm. même wagon en fait, c'est ouais. terrible. Ouais, là, on... il faudrait en fait un, un mélange ouais, parce de tout que... ça, tu vas aller chercher les bonnes idées de chaque année. C'est ça, du coup en fait j'ai peur que ça devienne un peu obsolète ce système. Tu vois Ali, tu dis RPG, cool et tout, je suis d'accord avec ouais. toi, mais j'ai peur que ça devienne vite obsolète et que tout le monde soit maxé euh, bah, très rapidement. Bah, ouais ah. ouais non mais c'est ça. Ah Moi, ouais, comme suis... on disait avec Ali, il va falloir quand même un, un gros club hein, parce qu'il faut pas lier à plein de choses à, à des équipes hein à thème. J'espère que le jeu va nous imposer ça comme sur Matchday ah, Tu vois des fait, équipes ouais. à thème, les formes et tout. T'sais, franchement tu tu peux très vite avoir besoin de 4-5 joueurs par poste. Tu sais, très pour bon moi, c'est très simple. Hein. Tu peux ajouter un contenu d'une manière hyper simple en disant... Bah, tu vois sur ce rare, euh, Luthor, par exemple, les, les weekly, les spéciales, euh, ah oui. tu, tu dois mettre 2 joueurs à plus de 90, 5 joueurs entre 80 et 90, 2-3 euh, joueurs euh, à moins de 80 dans ton 11. Juste ça, c'est du contenu. Vraiment, hein. ça, c'est du contenu. Parce que tu vas devoir monter les joueurs, les acheter... Euh, mettre leur collectif et surtout faire tes matchs avec ça. Ça va ajouter déjà de la, de la variété dans les équipes. Tu vas devoir faire un choix entre tes légendes et pas juste mettre comme un, comme un gros con, mettre 11 légendes à plus de ouais. 95 et tu vois, les matchs ressembleront plus à rien. Là, tu vas peut-être te dire bah mon latéral droit, je l'utilise pas trop, je vais mettre un mec un peu faible. Par contre, j'ai besoin d'une, tu vois. Et juste ça, ça peut être un contenu. Après, tu fais ça sur un thème Ligue 1, tu fais ça sur alli, un thème. Allez, euh... le seul problème, beau ah, C'est trop tu simple. Sais, à faire. Tu sais que ça va probablement jamais arriver. Mais oui, je le sais. Moi, je suis dépité parce que, en fait, je me dis, tiens, il y a un nouveau système, etc. Mais connaissant un peu bah, la manière de fonctionner des derniers PES, là, en l'occurrence, dans le mode My Club. J'ai peur que ça se fasse pas, franchement. Ah, J'ai peur que justement les IP. En fait, ma, euh... ma plus grande crainte, c'est que ce soit Match Day, Manchester, Arsenal. Parenthèse, les, é... les Parenthèse énorme, de... les gars. Moi, je suis grave étonné d'une autre chose. On n'en a pas parlé. Mm. Konami, il sort son jeu. Deux jours après, il fait une mage, il rajoute du contenu. Il euh, mm. y a des bugs sur PS4. Une... Deux jours après, mage ce matin pour corriger. C'est oh ouais, surprenant. Hein. Bah, on n'a jamais ouais. vu ça. Ah, c'est qui là ah, ils sont oh, ouais. ils sont ils ont pris une grosse voire dans les crédits. C'était vraiment Konami derrière. Ils ont pris une grosse, ils ont pris une grosse Ouais, bah après, ont les ont gars, dans, dans le GIF, modèle... GIF, ils sont obligés. Dans... Bah, ouais, en fait, dans déjà la GIF la mine, mais aussi, mmh. bah le modèle free to play, c'est un peu ça. Tu dois être aux aguets et tu dois être, Exactement. tu sais, en mode vivre. Ouais, le c'est là, ils ont plus le le le, le, le modèle free-to-play comme l'a dit ça ne marche que si tu veux rentabiliser, ça ne marche que par des micro transactions et si tu montres que déjà il n'y a pas un suivi derrière, c'est sûr et certain que tu ne feras aucune rentabilité, Exactement. ils sont obligés d'être réactifs et comme ça, mobile, ouais. ils ouais, ouais. sont obligés, ils sont obligés de tout enfin, faire au, obligés, à l'instant euh, T, y a plein de comme ça, étaient euh, obligés, euh, euh, euh, euh, non, euh, de... non, non avant tu payais un jeu, avant tu payais un jeu, alors que maintenant vraiment ça part que sur ça, je voulais juste répondre à Alex qui dit juste un petit truc, les gars ils sont obligés, non c'est pas ça qu'ils disait parce que que les gens veulent jouer avec les joueurs cheatés. Je suis pas d'accord, Alex. Je pense que les gens ne veulent pas jouer avec des joueurs cheatés, mais ils y sont contraints. Et moi-même, le premier, je kifferais que les notes soient... Euh, par exemple, ton coût total d'équipe soit limité à 85 et qu'on puisse tous jouer comme ça. Mais je suis obligé, en tant que joueur compétitif, de jouer avec des légendes, des icônes, etc. Sinon, je ouais. me fais bousiller par des mecs qui sont moins bons que moi. Et vrai ça, que... je peux pas l'accepter. Donc, je pense que à 90 les gens veulent des équipes variées, etc. Mais que malheureusement, ouais. le fait de les donner aussi, aussi facilement est... et, et aussi... qu'il n'y ait pas de... Il y aura une méta, c'est de... sûr. Bien sûr. Il y, aura... bien, ouais. bien sûr, et y, a, y a aussi autre chose, frérot, c'est que en fait, il n'y a toujours pas, et c'est le truc le plus basique du jeu vidéo euh, multijoueur en ligne, il euh, n'y a pas de matchmaking à proprement parler. Mais, <rire> oh, ah, oui. mais ça, c'est incroyable, ça, ça fait... Moi, je l'avais demandé à Konami, genre directement, mais <rire> matchmaking, please, tu vois, à des tous, tous les ans, la base, le filtre, j'ai envie de faire une petite équipe. Sans je n'ai pas envie d'avoir des Bower et virer en face. J'ai envie de me ouais. faire mon propre kiff. Et ça, c'est très très important. Si on n'a pas de matchmaking, bah oui, en effet, le mec il est là, il va avoir cet mmh. aspect compétitif et ouais, il va il va il va jouer méta tu vois, parce qu'il mmh. n'a pas envie, n'a euh, pas envie de se faire dérouiller, il a envie de soigner peut-être ses stats, tu vois. Bon euh, messieurs, faut qu'on enchaîne hein, parce que euh, on papote on papote, mais euh, il reste Ouf. quand même des sujets il y a ans, est un délire. à traiter. Bon là les gars, yeah. euh, wow. on n'est pas là pour brosser le jeu dans le sens du poil, les défauts, voilà, on va pas euh, tourner autour du pot. Allez mon défaut, je veux dire, on va à chacun un défaut et après on blablate. Moi allez, premier défaut, je dirais moi l'arbitrage parce que l'arbitrage il n'a pas changé. <rire> il y en a qui me ouais. disent qu'il est mieux, Pff, bah non non, je suis désolé non. Tu ah prends il est scandaleux. Derrière tu, tu prends rien. Euh, ouais, euh, ouais. L'arbitrage on... bon, euh, quel... est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Non, non, je suis d'accord. 15, 15, 15, je J'ai des captures, peut-être que j'en mettrai sur Twitter. Ah, ouais, ah moi aussi ah. j'ai des captures. J'ai un, un, une vidéo j'arrive avec Weary, genre je dribble le goal et la balle, du coup, bah, je suis sur le point de marquer. Genre le goal, ah. il est derrière et la balle, elle est déjà avancée. Genre, je voulais rentrer dans les cages, limite. Hein ouais. Le goal, il me charcute et je me dis, vas-y, je vois quoi Rien. Il touche le ballon ou pas, le ballon pas. pas du tout Il touche le ballon ou pas Le ballon, Le ballon, il était loin de lui. C'était impossible. Ah, bah, tu vois, même là, ouais, il n'y arrivait pas. Tu vois, c'était impossible. Il <rire> y a même un coup ouais, de pouce. Ouais, il est magnifique que j'ai vu. Il est incroyable, tu vois. Mmh. Le aussi se fait charquer par derrière dans la surface. Il n'y a rien. Le mec, il récupère le ballon, il contre-attaque. Et Bruce, dans la surface, il met un espèce de coup d'épaule, mais on ne voit même pas. Et l'arbitre, oh, c'est il, il est, Il est ouf. Et en fait, moi, il y a un truc qui me dérange, moi, à titre personnel. Et les dribbleurs, vous allez me comprendre. En fait, j'ai l'impression que le dribbleur, il ne sera jamais à son avantage face à une collision, un tacle bizarre, etc. Et ça, c'est terrible. Ah, Je terrible. pense que quand tu maîtrises... Hey, tu le vois, m'a toi, qui maîtrise très bien les dribbles, tu vois quand même que... Tu le vois sur 2-3 actions où t as, t as cette collision qui t'empêche de faire, mais 90% ah ouais. du temps, mets-toi à la place du mec qui est en face de toi, je pense que tu es vénère. Les dribbles, quand même, non, pas. une fois que mais tu mais maîtrises, mais... ça passe plutôt bien. Ouais, mais, mais ça passe, mais en fait, je veux dire, tu as parfois, bah, tu sais, comme je te dis, l'exemple de Guiri, j'avais mis une croqueta au goal, et mm. certaines fois, en fait, tu sais, ça s'accroche bizarre, et tu te dis, ouais, il y a faute là, tu vois. Et malheureusement, ouais. euh, après, je ne veux pas que ça, que ça siffle à chaque fois. T'as dribblé, mmh. t'as voulu faire ton malin, c'est normal que ce ouais. soit un peu plus... Le tribbler. syndrome de Neymar. Ouais. Euh, Vas-y, mis ton pas petit pont, mais... Il ne ouais. faut pas que ça devienne non plus... Ah, tu mais vois, en vrai, hey hey hey made. Hey made. <rire> hey en ouais, vrai, mais... toi qui es qui un gros dribbler, tu, tu mettrais à combien un, un, un pourcentage de tes dribbles réussis Genre, ah, euh, ouais. combien Un dribble réussi En euh... vrai, ça dépend, parce que je sais que tu peux atteindre les 90 et m'approcher des 100% pour énorme. certains gestes. Oh ben, C'est déjà C'est-à-dire que sur certains gestes, Quand je sais, par timing, exemple, après, en fait, je sais que je peux avoir le bon timing. Je sais que, par exemple, que je ne vais pas tenter, euh, tu vois, genre l'amorti du dos ou euh, le hocus pocus dans certains, dans certains contrôles ou dans certaines passes, tu vois, genre en réception, je sais que c'est mort. Parfois, tu vas le tenter, tu diras peut-être que ça va passer, si mmh. il, lui fait un changement de curseur, qu'il arrive mal, tu sais, à gérer son défense, sa défense. Mais en règle générale, par exemple, tu sais qu'une croquetta, euh, tu as énormément de chance. Moi, à titre personnel, je sais qu'il y a énormément de chance. Si je suis un minimum concentré, qu'elle va passer. C'est quasiment sûr, tu vois. Tu as certains autres gestes qui sont un peu plus compliqués. Et ensuite, Amine, là où la complexité elle arrive, frérot. C'est les enchaînements et les combos. Sachant, et Ali, Ali on en parlait, les les cancels cette année de gestes techniques sont très appréciables. Ouais. Tu très peux cool. bien annuler ton geste technique mmh. et reenchaîner sur un autre geste. Mmh. Un peu, tu vois, comme FIFA. Bon, FIFA, après, c'est un peu trop rapide. Et, ouais, et, FIFA, bon, c est... C est voilà, justement, chose. faut trouver le juste milieu. ne faut pas demander de, de, de du FIFA, qui, ouais. surtout. Bah oui. ouais, En fait, en fait, le truc, ouais. Après, euh... après, ouais, en termes de gestes, juste, tu vois, pour reprendre un truc de l'arbitrage, que. Pas des fois quand même, c'est flagrant, il a pris que ma cuisse le mec, même pas le pied, il a pris ma cuisse frérot. Ouais mais on a, rentrer, les gars. Un eh, si on 10. sur 10, on va dire que voilà. c'est le football ah, avant la barre, on va dire que l'arbitrage c'est le football avant la barre. Allez toi ton plus gros défaut. Moi je vais être très bref, pour moi c'est tout le système, pas tout le système, mais en tout cas tout ce qui est relatif aux joueurs défensifs, gardien inclus. Je trouve qu'il y a une lourdeur énorme sur les joueurs défensifs. Euh, la sélection n'est pas terrible. Une fois qu'il est lancé et que tu, par exemple tu le resélectionnes ton central, ouais, des fois, ça la balle, vrai. si la balle elle passe juste à 1 mm derrière la jambe dans le sens où il allait pas, euh, c'est fini, tu l'auras jamais. fois tu switches de joueur, il fait un espèce de petit pas, tu sais comme si il, il bug un peu et du coup. Exactement. Tu... Et, ouais. des fois, ouais. voilà. et des fois ouais. il s'arrête. Et des fois il s'arrête. Il ouais. s'arrête complètement. Et il y a un autre truc, les gardiens. Moi j'ai un, un petit péché mignon, c'est que j'aime bien dribbler le gardien. Et en fait je prends pas de plaisir à le faire parce que le gardien dans ses sorties des fois il sort tout droit. Et t'as même pas besoin de le dribbler. Par exemple, je voulais faire des croquetas au gardien, Imad. Et je la fais mais le gardien, il part totalement ailleurs. il a raison en Non, mais avant, au moins, il se jetait. Il se prenait la croqueta Là, en fait, il court On dirait que c'est bizarre. Il est mis dans le vent alors que tu vas tout droit. Tu vois, c'est trop bizarre. Je pense sincèrement, tout le système défensif est encore un peu mal calibré. Il n'est pas dégueulasse, mais il est encore un peu mal calibré. Par contre, moi, le pressing coéquipier, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ah, il est pas trop mal, Parce que ouais. Il faut, il faut bien l'utiliser. Voilà, c'est vrai que c'est bien. Que, en fait, comme avant, il est, est punitif voilà, si, si tu le loupes, ouais. mais si tu le maîtrises, il est incroyable. Si tu fais ouais, comme ouais, avant où juste appuie pressing coéquipier et puis toi, tu vas presser, le mmh. l'autre joueur, il court comme, ouais. un, comme un teubé et pff, il se fait voilà, Ouais, possible. ouais. En fait, il faut s'en servir pour, pour, par exemple, couvrir une passe et laisser l'autre aller chercher le ballon. Tu vois. Il ouais, ouais, faut vraiment être… Donc, quand euh, toi, tu te est loupes et que tu as un coéquipier qui est bien placé, là, tu fais ça et ça peut rattraper ton erreur. Mais c'est vrai que si direct ouais. dès que, dès que l'autre il a le ballon, tu appuies sur pressing coéquipier, bah, c'est-à-dire ton défenseur il fait un sprint tout droit et puis... Ouais mais, fois, mais moi, le pressing je le trouve pas très... En fait il, il ouais. est brut en fait. Tu lances le joueur à ouais, un En réellement. fait oui et non parce qu'en en fait tu vois le, le pressing déjà je trouve que c'est pas toujours le... Tu sais le, le bon joueur entre guillemets. Exactement. C'est ah, ouais. et... un mec il a rien à voir il est trop... Ouais normalement <rire> il est le pressing, sur le banc en train de se Ouais, mmh. des fois, tu es normalement, hein, toute logique, c'est le joueur qui est autour du porteur du ballon. Toi, ça te laisse un peu plus de largesse pour pouvoir défendre, anticiper d'autres phases. Bah là, en fait, voilà. des fois, moi, il me pune, il me détruit, frérot. il prend un autre joueur. Je me dis, oh merde, il faut que vite que je change, tu vois. Je suis pas ouais. ultra persuadé. Et du coup, moi, je bien soit moins jamais, mais... hein. Je préfère l'avoir. Je préfère non, que soit une option aussi, contrairement aussi. à la version d'avant où il n'existait pas. Et ah je non, il est dur à mettre en place. Je préfère que je préfère que ce soit une option je et qu'elle soit sur, améliorée sur plutôt PS que sur PS 21 tu l'utilises à 95 alors que là, tu l'utilisais à quoi, à 5 tu vois Quasiment, mais je ne pense pas pour l'instant. Ouais, mais parce qu'il est dur, il est dur. Je pense qu'une fois ouais. maîtrisé, ça peut être très, très... Ah, euh, moi, les, les bons bon, bon joueurs que j'ai joués, ceux qui m'ont fait du mal et qui m'ont posé des problèmes, c'est des mecs qui savaient utiliser le pressing de deuxième joueurs au bon moment. est d'accord. Peut-être un peu plus de game, ouais. Ouais, ouais. Non, après, euh... voilà, on, on donne notre avis sur ce qu'on qu a joué euh, pour l'instant. Amine, ouais. toi, ton gros défaut L'arbitrage aussi, comme toi, Luthor. C'est scandaleux, bah, j'ai vu alors. des dingueries. Un autre, un autre défaut. Tu pas le droit de dire Un mais... autre. Oh là euh... là, regarde l'amoureux, il trouve pas de défaut. Ah, non, honnêtement. Vous l'arbitre. <rire> oh, elle est parfaite. Euh, elle a pas de défaut. <rire> oh, mais il a droit, parce il le droit. Franchement, je, réf... faut... je réfléchis. Ah, C'est quand même un jeu mobile. Je vais mettre les pieds dans le plat. C'est quand même un jeu mobile. Menu, ouais, bleu mais prend... menu. Ah à... non mais ah tu ah, Hors gameplay ah, bah, ouais, ouais, ouais les menus. Catastrophique. Les menus sont scandaleux. Alors, les menus c'est n'importe quoi, là. Le ouais, bleu et mais... le jaune, frère, c'est. Mais est-ce est le... que c'est un défaut Quand on le savait à ce point, est-ce que c'est ah, est une une est un défaut hein. Le ah bah... problème, c'est que j'en ai, en en en fait en fait. ai parlé plusieurs fois en plus avec Rimed, et, et, et il me sort à chaque fois l'exemple le, le, du restaurant et il a 100% raison. Il n'y a rien en fait qui fait patienter jusqu'au plaisir de jouer au match, tu vois, de jouer le match. C'était ah bah ouais. dans du, du, du, du néant, tu vois. Tu as des. Tu veux vite ah ouais, rentrer sur le terrain. Ah ouais, tu, tu veux vite rentrer sur le terrain. Même l'attaque, il n'y a rien autour. Allez, les gars. Jova, l'a déjà dit moi, j'en parle depuis des années. Pour moi, c'est même pas un truc qui est de second plan. Pour moi, c'est trop important l'ergonomie oui Jova mmh. oui dis-le haut et fort en majuscule ergo un peu mieux quand même hein, bien sûr. un tout petit non, peu mieux. non tu sais pourquoi c'est un peu mieux c'est parce qu'en fait ils sont calqués sur un truc mobile où tu vois tu dois oui bah, voilà appuyer, Je ne pas sur ton téléphone non, mais, me mais messieurs dames l'ergonomie s'il vous plaît euh, quand arrives, moi bon, déjà avec Déjà Messi qui est en pyjama au début, frérot qui t'attend comme ça avec le flot mmh, d'une feuille blanche mmh. à 4 c'est pas possible, tu vois. T arrives <rire> ensuite dans les menus, tu comprends pas. Imaginez-vous, non on Ah ouais, c'est ça US. mon gros défaut. regarde aussi Il n'y ah, bah, bah, bah, a aucun bon... accompagnement. Vraiment, ça c'était. Ah ouais, en fait, as ça c'était. c'est si, nous, c'est et... les, et... les youtubeurs la. Oh, voilà, ouais. exactement. Tu le dis en rigolant, Luthor, mais je te jure que moi je le dis sérieusement. Sans vous, c'est la merde. Mais vraiment, je te le dis comme je le pense. Sans vous, c'est la merde. Tu te skill, ah ouais, et... des fourches. Euh, moi j'ai vu, a... vu Bruce, un mec qui consignes. connaît quand même les jeux ouais. de foot un tout petit peu. Euh, du le, me le mec juste pour changer ses touches, il ne capte rien. Mais t'es du père. Comment enlever le au début autour des joueurs C'est pas parce qu'il est bête. C'est juste parce ouais, qu'il est non. trop mal foutu, trop mal il, expliqué. Il y a rien qui explique. Moi les gars, honnêtement, au-delà de ça, pour moi, il y a plus grave que ça dans les défauts. C'est pour ça j'en parlais un peu en intro. Pour moi, les collisions, je trouve ça quand même franchement hardcore. Il y a des fois de, des fouillis, ouais. je ne comprends rien ce qui se passe. Un défaut qui était récurrent dans <rire> tous les PES et qui revenait à chaque fois, c'était les ouais. contrôles de balles. Combien de buts je me suis mangé, j'ai mon Beckham bower j'anticipe super bien, je fais un contrôle de balles. C'est pas longue il fait, il fait 100 mètres le contrôle de balle. Et parfois, j'ai ouais. même pas forcément le R1 appuyé, tu vois. Oui. Et, et défensivement, il y a aussi un truc qui me rend ouf. Je vois la phase adverse. Le mec, il n'est pas fort. Je sais qu'il n'est pas fort tout en le respectant, tu vois. <rire> tu je prends, mon joueur, tu le je ouais, prends grave. mon joueur. Ouais, je terme. prends mon joueur. Je prends le curseur. Je change comme ça, euh, tu sais, euh, de joueur pour anticiper. Voilà, lourdeur, gros je suis comme un fou, je me dis, mais waouh, genre, changement de curseur, plus, euh, ok, tu peux changer ton curseur. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est tout mais le système défensif qui est trop Mais est-ce que vous avez. Une projection joué. du joueur, t'as l'impression, le, le joueur fait, ah oui, c'est à moi, ah mince, on m'a appelé, ah merde, j'étais pas prêt, attends, il faut que je refasse ma coupe au gel, tu vois. Pas mais moi, j'ai une mec. question, moi, par rapport à ça. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout qui est au max C'est-à-dire, euh, la, la bonne oh, mentalité oh, moi, pour les joueurs Voilà, au début, max ah, les gars, moi, je suis pas loin de au max. Moi, au début, ça fait quand même. C'est oui, peut-être oui, moi, oui, oui. parce que okay, moi, le mode My okay. Club, je sais que Dream Team, à l'instar de MyClub, ouais. ça en fonction de ton esprit d'équipe là, les casse. Voilà, il y a max, tout ça. Et... En... Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. Okay, ma... Attends, t'as suis... toujours des jours à okay. 60, non euh, non, ça y est, okay. j'ai une bonne ça équipe. Est. Est une équipe que j'ai déjà vie, je joue en possession. Tu me prends pas la balle, Luthor, surtout pas. Le est joueur bon. est, est adapté oh, oh, J'ai tellement envie d'un du show match, possession Luthor. Ah, Luthor ouais, si je je les les Aujourd'hui, des hein. questions. D'ailleurs, le chat, il y a eu juste un petit clash avant le du débat. oui. On est sur un 2v2 parce que les deux jouent avec les croix et Luthor et moi on joue avec les joystick. Qui gagne en 2v2 Amin Imad vs Poulain Luthor. Il croit qu'il nous froisse qu qu tous les deux. On Qui gagne les gars Déjà les deux ils jouent avec oh, des croix. Oh. On, on est en 2022, ils jouent encore avec des croix. Euh, mais grave. Ça Ça va va être incroyable. Être incroyable. Le mec il a des possibilités <rire> d'angle incroyables. Il se limite à... <rire> Est-ce que tu as quatre Mais on excès. les a, on, on les a Non, hein, non parce hein, que doucement Mais bien sûr qu'on les a Non moi je les ai bah en tout cas moi j'ai j'ai super aimé et moi je sais je sais mettre ouais. des lunettes, je sais mettre des diplômes bah, Lucas, je bah, mets des poteaux. Tu sais mettre des lunettes, et... tu nous as pas vu oui, bah oui. tout à l'heure vu comment en fait, C'est bien. Honnêtement, franchement, les les joueurs, les il y a il y a moi le jeu, il y a plein de trucs bien mais moi en défense je suis encore moi pour moi le le vrai PES les gars, le vrai jeu de foot. C'est quand tu as la maîtrise de tout ce que tu veux faire. Quand tu sais qu'à la 8, à la troisième minute de jeu... Tu sais que le mec, il rentre pas dans ta surface. Là, ah, je suis désolé, même si je suis plus fort que lui, que j'anticipe. Le mec, il va rentrer, il va même peut-être marquer et même peut-être gagner. Et je ne parle pas encore des moments forts, des scripts et tout. C'est encore un autre débat. Mais là, en fait, je trouve la réactivité et une inertie beaucoup trop prononcée. Et, et, et pour résumer le truc, je trouve que l'inertie, c'est à la fois le point fort et le point faible de cette version-là. Très bonne transition, Imad. C'est pour ça que ouais. tu es payé si cher. Le, ah ouais, tweet, le tweet d'Ousma <rire> Kabil, justement, qui lui, il, a, il, il, il hurle. Okay. Tiens, je vais vous. Vous savez quoi vas sera. le plus... Ce sera plus simple. <rire> Ousma Kabil, il est là. Alors, attendez, ça charge. MDR, ça c'est un jeune. La vérité, on a vraiment un jeu flingué. Je suis désolé, je sais pas comment vous faites pour kiffer. J'espère es... juste, c'est le mode Dream Team qui est ultra scripté. Mais il va falloir du temps pour maîtriser, entre guillemets, ce jeu. Voilà. Mmh. Bah, en fait, il, que, a raison. Que... Il, a, il a raison sur le côté. En fait, là, moi, bon moi j'aime bien les sensations. J'aime bien, voilà, je drille, etc. Mais demain, tu as une ambition. Demain, euh, tu veux apprécier ton jeu à 100%. Les facteurs mmh. aléatoires doivent être très, très, très loin de toi. Et là, en fait, oui, comment Walid, tu lui prends zéro but, normal. Tu marques zéro but à Walid, tu vois. Mmh. Normalement, je dis pas que tout le monde marque zéro but, mais il y a certains de joueurs Luthor. qui ne peuvent pas tu vois, là en l'occurrence bah, Walid il anticipe, comme je te disais mon, mon Beckham Bower qui rentre, qui fait collision avec mon gardien de but etc bah, ça malheureusement, et ça me tue le cœur parce que j'aime bien encore une fois les impressions de ce jeu là, enfin les sensations pardon mais Luthor il y a encore beaucoup je de fouilles et de phases euh, aléatoires, et ça l'aléatoire, et moi c'est là <rire> où je rejoins Walid Soso à 100%, l'aléatoire dans un jeu de football c'est le tu sais c'est ton gâteau au chocolat moi qui est super mais bon mais, mais il tu sais a que moi je en pas, le quoi, mais, mais, mais en fait vous parlez d'un truc que vous n'aurez plus jamais en fait un jeu qui est absolument pas oui, aléatoire. à toi c'est juste un impossible pour Poulain euh, faut, faut non mais c'est fini il faut oublier ça en fait pour moi mais mais c'est si présent que ça pour vous là tu es nul Amine c'est pour ça que tu te rends pas compte tu dis non mais c'est vrai en vrai oui effectivement il y a du momentum il y a du machin mais il y a des gens qui ont gagné des matchs et des tournois là-dessus, comme ils en ont perdu. Enfin, non, pas... mais a pas que tu vois que le ce que script, je veux dire Attention, il n'y a, a pas que le script, ça. Ali, le truc de les contrôles longs, le fouillis, euh, tu vois. le… Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de stats de joueurs, alors. On non, parle plus de statistiques en fait, de Ali, joueurs, parce que. Je... Oui, mais au bout Et on moment, veut du réalisme. Il faut, ouais. il faut, il faut un minimum. C'est comme quand je disais sur pourquoi j'avais pas aimé PES 20. Je l'ai sorti des dizaines de fois, ce truc-là. Messi, pied gauche, qualité de passe exceptionnelle. Ah oui, non, 20 hein. eh euh, Tu mets, pourquoi tu rates ta passe à certains moments alors que tu t'es appliqué ouais, Là, en non, fait, bah tu non, peux... non, non, non, non. Je, je vois ce que tu veux dire. Je vois de ouf ce que ah, tu veux allez, dire, imab, Et Je peux vérité. comprendre une partie. Mais dans ces cas-là, si je pars de ton principe, ça veut dire que j'ai Messi iconique. J'ai ouais. le ballon entrée de surface, je me mets en angle. Euh, Enroulé, c'est toujours but. Oui, mais attends, si je mets bon, pas d'aléatoire de... c'est toujours Justement, bien. ça revient ça revient un peu à ce que dit Brian, tu vois. Brian il dit quoi Il dit on n'est pas à mettre à 100% du jeu, on doit répondre à l'aléatoire que le jeu. Ah, bah donne. Ouais, Alors, mais Et c'est possible oui, d'y répondre, oui, on est d'accord Oui, deux bah, minutes. Nous, on... Oui. Oui et okay. non parce que en fait le truc c'est que je veux bien, j'avais une discussion avec Choco Bonplan sur on est archi pas d'accord sur ça, je disais que en fait oui, il doit y avoir des paramètres, la fatigue, le temps de jeu, le mec qui spam R1 et du coup la jauge d'endurance qui est basse mais quand ah, tout bien quand toi tu passes des heures dans le jeu à être bon etc je mmh. ne suis pas d'accord il ne doit pas avoir de facteurs exogènes qui puissent intervenir comme ça dans ce qu'il fait c'est attends non, non, non. Ah, non, oh, mais non dans ces cas là sinon exogène. ça devient ça devient le jeu le plus merdique du monde où tu apprends des phases qui marchent tout le temps et tu les répètes avec le joueur qui a les bonnes stats c'est plus ça les jeux de foot aujourd'hui c'est impossible provient de l'extérieur je fais rentrer mon, mon, mon, mon Kubo, tu vois, il est bon. maxé en vitesse à la fin. Arrête, parce que tu essayes euh, de me prendre par les sentiments, j'ai l'impression, en voilà. Vas-y, vas continue Kubo, du coup. Que je veux dire, Kubo, je fais rentrer un joueur à la fin, oui, ouais. il va peut-être avoir un plus gros impact physique que Kellini, qui a charbonné tout le match. mais pourquoi pas Mais il y a des trucs où... Je comprends. Il faut, il faut quand même, même si t'es pas à 100% de ta maîtrise, que je suis désolé, je me tue au jeu. J'essaie, tu vois, d'avoir la maîtrise sur tout mon jeu. Il faut que l'aléatoire ce soit pour moi moins important. Je dis pas que les gars qu'il faut supprimer et qu'il faut des séquences ultra scriptées, mais et surtout quand tu fais de la compète, d'où le message de Walid et j'imagine des bah, autres. Euh, des ouais. autres oui Après lui c'est ouais. un pro donc c'est sur qu'il a une Moi je comprends ce qu'il veut dire je... Walid, mais ça peut pas être ça, le jeu ne peut pas être comme ça. Ah, c'est impossible. Est-ce que vous voulez qu'on parle éclater, c'est fort quand même, comme, comme terme... <rire> offline? <rire> ah ouais, je suis pas d'accord avec tout le message de Walid. Je vois là où il veut en Après je comprends aussi, je comprends 100% Est-ce que vous voulez qu'on parle du offline il oh, y en a oh pas. Bah, <rire> ça va vite fait, hein. va justement y... de quoi tu veux parler. <rire> bah, moi, je trouve qu'il y a du offline et qu'il va y en avoir. Déjà, alors, y oui, les... il y, en avoir. y a les défis euh, contre l'IA. Ce c'est pas incroyable, mais je veux dire pour l'instant, il y a autant de contenu online que offline. Oui, tu peux ah, faire oui des matchs ouais. contre l'IA avec un multiplicateur oh, selon ça, le offline. niveau de l'IA. Oui oui, c'est vrai, c'est mais oui, c'est vrai mais mais mais c'est pas un mode, tu vois, c'est des matchs, ça reste des matchs de gestion, il y a pas de c'est pas devenir une légende, c'est pas Ligue des Masters, c'est pas c'est pas une saison, c'est tu vois, c'est des matchs. Amin. Le offline, il va y en avoir de moins en moins parce que l'UFL, ils ont dit quoi Pas d'offline, goals, pas d'offline, FIFA ça passe en free to play, le offline à mon avis. Ouais. Ouais, le football, Ligue des Masters en DLC, ça a été annoncé, ce sera payant. Nous, on vous, on, moi oh, je vous le dis, hein. je paye. Le, moi je, oui, je, je, je, je l'ai toujours dit, euh, les frérots qui, qui sont des joueurs offline, je vous aime et je vous respecte. Moi, je Malheureusement, dis, hein. vous êtes plus la cible. Et franchement, ça me fait trop mal de vous le dire. Année et si j'en ai parlé pas, plein de fois avec Amin. Et... DLC première année, s'ils ne vendent pas autant que ce qu'ils espèrent, ils vont faire un grand communiqué. Désolé, ça n'a pas répondu aux attentes. Bah bien sûr. Mais ce de... sera le cas. On se met d'accord bah oui. sur une chose. eFootball 2022 et le dernier jeu, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des mises à jour. Ce sera eFootball tout le temps, oui. constamment. Oh ouais, oh ouais. Donc il peut sortir éventuellement des mises à jour aussi de temps en temps sur la des Masters. On ne demande pas des nouvelles chaque année, mais juste peut-être, pourquoi pas en sortir une dernière aussi comme eFootball, même principe, et ajouter du contenu ou alors des petits euh, rectificatifs par et contre, tout ça. Peut-être, c'est possible ça. Par contre, pour moi, alors là je ne parle pas de mode, mais pour moi il y aura du, pas mal de contenu offline. C'est-à-dire, euh, en fait, les mêmes défis qu'online, ils seront offline. Pourquoi je dis ça Et vous allez me dire, bah, comment tu sais Parce qu'en fait, ils copient exactement ce qu'il y a sur le mobile. Et sur le mobile, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les compètes ouais, que vous avez ils sont ouais. offline. Alors, je sais que les mecs qui jouent en Ligue de Maceau, ils vont dire, mais bah, nous, on s'en fout de ça. Oui, mais bon, euh, <rire> pff, ouais, ouais, mais tu vas jouer à quoi <rire> On s'en ouais. fout <rire> Non, mais attends, tu, tu, peux, tu peux pas dire que juste euh, euh, parce qu'un match day il est online et un match day il est offline, ce soit du contenu offline. Pour moi, c'est. pas... En fait, ah, le, raison, le, le, niveau, le, le contenu offline, du... ça doit être une expérience. Il doit y avoir euh, un nouveau mode, oui. en fait, une nouvelle façon de, de gérer. C'est dans la gestion que c'est du contenu. C'est pas dans le match, en fait. On s'en fout que tu joues avec euh, des joueurs Liga ouais, ou des attends, joueurs. Je, ou je, je, dis pas, je dis pas il faut, faut plus qu'il y ait de. Euh, oui, non, non, bien sûr. Je sais ce que tu veux dire, Luthor. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, tu as dit il bah, y a autant de contenu online qu'offline. Non, on ne peut pas compter comme ça, dans le sens où euh, c'est pas parce qu'il y a les mêmes types de matchs online et offline que c'est le même contenu. Donc vous, vous, ça, dit, vous dissociez, en fait, contenu offline et, et versus IA, c'est ça Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, un, ouais, ouais, pour ouais, moi, un, un mode, un mode jeu, jeu de jeu, c'est un mode où, où, où le mode a une histoire, en fait, comme devient une légende, et bah, as des transferts, t'as des machins. Là, on parle voilà. d'un mode, là, on parle de contenu. Ouais. Par contre, si c'est juste... Euh, tu vois, s'il y a un match Après, des, des euh, joueurs chauves, un bon... match des bon... machins... Voilà, D'ailleurs, euh, les gars, des mais c'est pas ouf il y aussi. A, il y en a de temps en temps qui me posent la question. Pour moi, bio légende, vous le reverrez jamais. Hein. Pour moi, bio légende, il... c'est fini. Hein. Je... Ah ouais. ouais, ouais, ouais alors, ça bah, bah, serait ouais. une immense surprise. Ouais. C'est fi ah, fini, c'est fini, Alors. Il qui... y en ça, avait, y en avait bien moi j'ai hein. beaucoup joué au 10v10 et au 11v11 et en fait ce mode a un ah peu oui, survécu et a okay. été utilisé okay. grâce à ça. Eh, dans par les contre, défauts, on n'a même pas parlé de la coop, hein, ça gêne personne. Par contre, non, je là, vous dis là, un non, truc, non, mais le ça, mode Be Legend ça, ça deviendra quelque chose le jour où Konami voudra en faire quelque chose à la NBA 2K, s'ils arrivent à reprendre le concept et du coup faire du 11v11 en ligne avec ton joueur ça peut devenir le mode le plus incroyable du monde. Mais je pense qu'on est encore il beaucoup faut, trop loin. Tout, Par tout, contre, je l'exclus pas. Qui e football Sinon, c'est vrai, <rire> vrai que. Qu Sur une dernière partie, et pas des moindres, il va falloir un petit peu la rush. Euh, la saison 1, enfin, la vraie saison 1 pour moi arrive jeudi. Voilà, j'en ai fait une vidéo. Hein. Donc, euh, voilà. J'ai ouais, vu, me... vu, je l'ai vu. C'est une très, très très bonne vidéo. Ouais, ouais. Je ne l'ai pas vue. Vu, et du coup, réagi. on va avoir plein de choses. On va avoir des packs. On va avoir normalement. L'apparition, enfin, de, des divisions, qui est pour ouais. moi un très bon truc, très bien fait. Donc pour résumer D un petit D peu… Divisions, c'est ça, hein, 10 hein. Ce sera, il y aura 10 divisions. Les divisions, ouais. pour monter, il faudra un certain nombre de points sur 10 matchs. Euh, il y aura des récompenses. Alors, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'elles apparaîtront. Est-ce que ce sera quand tu monteras ou pas euh, et Oui, c'est ça. Tu, ouais. tu le vois sur le skin que tu as mis en fait, dans la vidéo, c'est quand tu montes de division, tu as des rewards automatiquement. Tu vois Et là, je crois que c'était euh, division 10 à 9, je crois que c'est de l'XP euh, l'XP pour augmenter tes joueurs. Exactement. Je crois as 10 000. Et quand tu arrives ouais. à la division 1, là, ça change, c'est un classement mondial. Comme un peu on avait avant, Ali. Ah, stylé, ça. Ouais, mais c'est comme l'élite. En fait, c'est comme l'élite sur, euh, sur, ouais. sur, euh, sur, euh, sur FIFA. Dès que tu es ça. en élite, en fait, à partir d'un certain nombre de points, tu es, es dans le ranking. Et du coup, je ne sais pas si ouais. vous voyez en bas, à côté de en challenge event, là ça, ce sera, dans le... ce sera pas dans le mode Dream Team. Ce sera dans le mode euh, classique qu'ils appellent euh, Authentic Team. Je me permets d'agrandir et de nous cacher. Vous voyez en bas, là, Challenge ouais. Team, donc English League, etc. Donc là, il y aura des défis à faire avec les équipes authentiques. Donc oui, il y aura bien du contenu avec les équipes authentiques sans passer par le mode Dream Team. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Ça ne remplacera pas les divisions en ligne, mais euh, Imad, ça peut être euh, sympa. Ouais, ouais, ouais, ça peut être cool. De toute façon, moi… Euh... Moi, en fait, moi, ce qui me fait peur du temps, honnêtement, c'est d'avoir des événements qui soient très... Euh... Ah, c'est basique quoi, gagner un point, trois points, cinq points, j'espère vraiment que, tu sais, la ligue en question, qu'on puisse avoir vraiment un vrai système de ranking, des vraies thématiques spécifiques, etc., un vrai classement. Pour moi, en fait, le plus gros, un des plus gros défauts de PES a toujours été leur manque de maîtrise de tout le système numérique. Ils n'ont jamais su calibrer bien comme il faut à chaque fois, le. Euh, par exemple le mode cop, hein, parce que tout à l'heure, on parlait des, des défauts majeurs, déjà, c'est l'absence des modes, c'est aussi... Euh, c'est autre chose c'est 5 minutes c'est ça les, ma les matchs offline Amin t'as testé 5 minutes 5 minutes ouais, oh, ouais c'est plus ça. long du coup avec euh, l'événement hein, quand, quand tu fais les offline événements pour essayer d'avoir de, des rewards c'est plus long ouais. mais le match euh, authentique match authentique c'est 5 pas. minutes ce sera en, je pense que ce sera en 10 minutes quand ils vont le, vraiment le débloquer là en oh fait bon c'est juste les matchs voilà. ça, ça va se débloquer parce que est tout, tout est démo. disponible pour, pour ceux qui sont qui, qui jouent sur PC il y a des modes pour déjà débloquer toutes les équipes pour débloquer tous les timers et tout ça et tout est déjà dans les fichiers en fait juste ça va se débloquer au fur et à mesure du temps Ouais ouais. Bah on attend ça avec impatience et Luthor, du coup tu peux nous en dire plus par rapport à la ligue comment ça se passe Tu sais, le système de saison. alors c'est les, les saisons dureront 28 jours non ouais. Enfin les. enfin ou, oui les, les saisons c'est ce long cas, quand même hein ouais trouve, hein. alors après on va avoir les récompenses à la fin c'est ça ah, on fait ben, toujours après à la fin on ah. sait ah. pas si tu auras des récompenses ah, non, à la non, fin non, on sait pas si question, sera réinitialisé ah, moi je pense pas que ce soit long hein. On sait pas. Si ça mais sera si ça dure réutiliser... 28 jours, je trouve ça long quand même. Bah c'est un mois. Ouais, mais imagine, à... ah, Ami, imagine, 28 jours pour passer de la div 10 à la div 1, euh, va pas falloir, euh, tu vois. Moi j'espère que ce sera remis à zéro à chaque Oui, euh... après, ouais. Ça vrai. Vrai. Non, non, non, non, ça ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça non, non, non, non, non, Pour moi, non, non, non, non, non, non, ça non, non, Pour moi, il faut que ça monte et hein. que ça descende non, jours, par exemple, tu dis... non, non, non, non, Ouais, tu penses qu'on repassera pas tout ça dit Bah non, euh, je pense que tu vas descendre de 2-3 divisions, en fait. Peut-être un, une ou deux divisions. Mais comme FIFA, en fait... Comme FIFA, FIFA es, ouais. quand t'es 10-21, tu, tu descends 10-3, par exemple. Mais tu même vois, sur tu FIFA, tu ça avait 20. aucun intérêt. Finalement, deux jours plus tard, t'étais de retour là où tu devais être, en fait. Pour moi, tu peux laisser les choses comme ça. Le mec, s'il est en D1, c'est que c'est son niveau. S'il est en D5, c'est que c'est son niveau. Non, non, non, c'est pas... Ah non, en fait, ça devient la course. C'est du paradis. C'est pas 10 matchs en 28 jours. Non, c'est pas 10 matchs en 28 jours. Non, c'est pas, ce pas 10 pas matchs dit, en 28. Non, parce que c'est un film match. Je vois plein de mecs qui disent non. ça, tu vois. Non, oh, non, non 10 non, matchs par non. 10 C'est ça, les gars. En fait, vous en avez... fait quand t'es div... div 10, tu dois gagner un match. Mais pour gagner ce match, t'as 10 matchs. Donc, une fois que t'as gagné ton match, au bout des 10 matchs ou avant, tu montes. Parle en points, en fait. Voilà. Il parle de victoire. T'as 10 matchs pour mettre 3 points, par exemple. Voilà. Mais euh, par exemple, euh, la saison a dure 28 jours, tu as le droit de faire autant de matchs que tu veux, tu as le droit de faire hein, 500 matchs, 1000 matchs. Et peut-être que peut-être attends, ah, par contre, c'est intéressant parce que si tu réussis à ces 10 matchs, peut-être que tu descends. Et bah, si, si tu n'es pas le point, loin, Oui oui, avoir ah, bah, oui, oui, pas oui, oui, suffisant. Bah, ouais, bien sûr. Ouais, bah, pour tu moi tu descends, par, par exemple, tu es en division 6, en dessous de 6 points, tu descends, entre bah, 6 voilà. et 12, tu es maintenu. Oh, non, mais euh, mais euh, et ça c'est très intéressant ça. Ça c'est cool Et ça c'est représentatif du niveau de quelqu'un pour le voir. C'est comme le mode division dans PES depuis des Plus années. Plus que la note, hein. Bah, Je vous si dis -je. Et pourtant, moi, j'étais bon en note, ah, pourcentage, machin, pas. de win, etc. Mais ce n'était pas représentatif. Et du Pour coup, moi, à partir du moment où tu, tu mets une D1 et que les D1 se jouent entre eux, là, ah bah, là on là. parle. Là, si tu restes en D1, c'est que tu as le niveau parle. D1. Ah, oui. Mais ouais, c'est pas genre, t'enchaînes les matchs, à 15h, ah, quand il y, y, y a des darons euh, qui font garder leur gosse, voilà. Ouais. Ou tu, Ou tu PS4, PS5. alors ça, c'est le... ouais, eh, On vous voit ceux qui disent ah, ça, on va voir où vous... dans quel <rire> pays vous allez être. Les 90% de victoire, on va voir euh, sur ps <rire> Non, mais non, je pense que ce système de division, il va être hyper représentatif du niveau de chacun. Même si le but, c'est pas de discriminer par rapport au niveau, mais euh, voilà, on a tous une liberté à dire je suis bon, je suis machin, etc. C'est intéressant de savoir, Donc ça va être cool. Moi, j'aime bien me me situer. Non, mais tu joues pour quelque chose. Parce que tu joues contre des mecs de ton niveau. Moi, des fois, il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages. Ils avaient 600 de notes. Ils me disaient, c'est claqué en fait. Ils quittent le match de. On n'a pas à jouer ensemble. Enfin, si, on joue ensemble. Mais c'est pas marrant pour lui comme c'est pas marrant pour moi. Et du coup, il y a Je ne sais pas si vous avez vu. Il y aura aussi des players of the Month. Donc là, on voit en plein milieu. Pardon, répète ça, Of the mouse. Of the mouse. Of, of the Ah, oh, des, des joueurs de la. Des, des belges, du quoi. Mois, du mons. Oh, ah, des, des mecs de mousse. Ah, vous n'avez ouais, pas le Il a, a du mousse. Oh, ouais. ouais. ouais. Ah, ça, ouais. ça ouais. va. Comme <rire> s'il y avait quatre S. Et Wilfried, apprends Wilfried frérot, saute anglais. Des <rire> joueurs de la. On est en France. Mousse. À Monaco, on est francophone les gars. Donc, euh. aura. Donc, il y aura des joueurs du mois. Et il y aura. des Je vous disais tout à l'heure. Euh, il y aura des. Les saisons, normalement, seront. Enfin, les saisons seront à thème. Donc les grandes saisons, c'est un peu compliqué. Saison c'est deux mois, mais je parlais des saisons de la division qui dureront 28 jours. J'ai si l'impression de parler comme Jean-Claude Vandame. J'ai l'impression que personne ne <rire> comprend. Franchement, euh, c'est un mystère ce tu t'as dit. <rire> bon, alors dans le jeu, non, compris, une compris. saison durera deux mois, avec des thèmes. T'as dit un mois Mais non, c'est pour les divisions, tu fais exprès. Ah, avec les thèmes, ah, pardon. Avec les thèmes, okay, ah, okay. thèmes on est d'accord, c'est genre comme FIFA, genre des nouvelles cartes qui sortent avec des thèmes. Voilà, enfin, on sait on pas pour l'instant, on sait juste qu'il y aura des ah, thèmes, on sait pas ce qu'il y aura dedans <rire> Il a dit voilà, <rire> il sait pas Ouais, vas-y <rire> Vas-y, vas Je me sens fatigué les gars, va falloir que vous, vous allez bientôt manger, vous inquiétez pas T'inquiète, <rire> ça arrive Donc pendant <rire> deux mois, il y aura un thème, voilà, mais okay. ça n'a rien à voir Dans les divisions, ta division, <rire> une saison ça durera 28 <rire> jours Mais les 28 jours, ils seront quand même dans les deux mois du thème, tu vois Oui, oui, voilà, voilà. Oui, ça je sais ça, j'ai compris. Bon hey, par contre, on n'en a pas parlé assez des, euh, du, du pourcentage de chance de choper une carte spéciale. Ouais, c'est quoi 1 ou 2% je crois. Pas, ah, le 1%, la carte ah. brillante. Il y en a plus ouais, qui pas. Oui, la carte hein. brillante. Oui, ouais, c'est 1%. Ma Vous avez Et déjà choqué quelqu'un Dites-le, moi, 10%. je crois que tu ne me mets au courant. Tu regarderas ma vidéo, écoute, on n'a pas le temps. C'est comme Pokémon Shiny. Tu vois que Pokémon, il y a des Pokémon qui sont shiny. Tu as des shiny, c'est pareil en fait. Tu as des cartes spécial. Qui dans le chat s'en mentir Qui dans le chat a déjà eu une carte spéciale CR7. En fait, ah ouais, oh, moi je veux le voir, j'y crois pas. Du coup, c'est quoi la différence Il est, boost, il est oh, un petit peu boosté, il a des capacités différentes. Ah ouais, euh, ouais. Je crois que c'est le collectif, c'est surtout non, non, non, sur le est collectif qui l'a. Il non, a, non, a des font. compétences, des compétences. Et, des ah ouais Trop bah, ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh bien. C'est des c est ouais. ouf, hein, mais ça c'est bien. Ça c'est un contenu, hein, juste euh, en ah, mode Pokédex, ouais, okay, hein, tous les Shining. En plus, moi oui. déjà sur Pokédex, c'est mortel, je savais pas. Moi dans mes decks Yu-Gi-Oh et dans mes decks Pokémon en IRL, je veux trop les pimper, je veux pas avoir les cartes de base, donc là moi je vais faire pareil. Ah ouais, mais il faut des GP. T'inquiète, on va mais tu sais que c'est va du temps. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. On va farm. J'espère en ayant des bonnes récompenses. Parce que si tu farmes sans GPA à chaque match, vraiment, Ça s'appellera vraiment farm. Qu'est-ce qu'il a dit Les prochaines matchs, les gars, du coup, en fait, on est tous d'accord pour que les modes, enfin pour dire que les modes offline, et Konami a communiqué, tu vois, dans leur tweet, tout ce qui est Ligue des Masters, le mode COP, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il devrait arriver, mais on ne sait pas quand. Il arrivera, mais on a parlé, je crois que c'est une rumeur, Luthor, on en a parlé vite fait, ben, mais le mois, mai, le mois de mai, apparemment, il y a, y a une mage, le cross platform on ne sait pas où ça Alors, en est. Le, le mois de mai, il y a une mage comme quoi, euh, je crois que c'est le 19, le jeudi 19, je crois, en tout cas, dans ces alentours-là, il ouais. y aurait une grosse mage qui, qui apporterait, là, c'est vraiment euh, des rumeurs, mais bon, vous avez vu comme quoi les rumeurs, ceux qui trollaient, il y a combien de rumeurs qui sont passées Peut-être 95% donc. La rumeur dit qu'il y aurait l'arrivée de PS mobile, voilà, et du crossplay. Et non. des lobbies aussi, Je vais t'embêter ah, un petit peu, Luthor. Luthor, je vais t'embêter un petit peu, mais sur l'image que tu avais juste avant, frérot, ouais. est-ce que tu peux montrer à quoi ressemble les cartes spéciales Parce qu'il y, y en a dans le chat, ils, ils étaient pas au courant, tu vois, Et euh, parce qu'on voit, je crois à droite. C'est de... joli quand même. Ah euh, Non, attends, j'ai une image, j'ai une image. Ah, t'as de... une image, pour merci, moi. Les... Ouais. Il y a un nombre limité ou Des player of the month Non, non, des so cartes les... euh, <rire> brillantes. Des <rire> cartes, les cartes, les cartes brillantes. Donc voilà, les amis, si vous voyez ça, gardez-les parce Regardez. que c'est important. Hein, ah oui, a... Regardez là, par exemple, Rashford. Voilà. Rashford, vous ah, voyez ah, que ouais. euh, et ben, à... tout à droite, il y a des espèces de petits losanges. Ça, c'est une carte brillante voilà exactement elle est, brillante, est en sabri, fait mais ça brille pas là non si si ça brille bah là c'est une image ah ouais. frérot mais dans le jeu ça brille <rire> ah ouais euh... frérot c'est fatigué voilà donc faites très attention les amis hein. donc très ça important. gardez les surtout ouais, parce que ouais. je pense que même ça va être collector tu mmh. pas. Peux... enfin c'est ah oui ah, tu peux rien faire, tu peux juste ouais, mettre juste... la note, mais regardez, déjà la note comparée, pas comparée à la, la carte bande, normale, Regardez faire. déjà la note comparée à la carte normale. Non, mais il est au niveau que... 34, frérot. Ouais. Ah ouais, ok. Sans ah ouais, okay. te... ouais. Voilà. Ah ouais j'avais pas vu. <rire> <rire> Merci, mon ref. <rire> j'étais hypé de ouf, j'étais là déjà, 91, c'est incroyable. Et, et c'est vrai, et ils disent que oui, style de jeu. <rire> équipe supérieure à la normale il avait raison euh, Ali mais je crois qu'en plus il y a des capacités différentes mais ça ce sera à vérifier c'est bien ça. Ça, ça je trouve ça trop cool bah, en fait ne serait-ce que le fait qu'il soit, soit à fond sur le style finalement ça donne des stats en plus parce que c'est ouais. des, des points que tu n'attribues ouais, pas exactement. en style donc que tu mets en stats donc euh, oui Ah, Yagami il force mon FGG dans il a, euh... a Vlaovic qui brille incroyable non oh. ah si. ah, j'ai ouais, envie j'ai envie j'ai envie Amine jaloux messieurs d'ailleurs petite info intéressante normalement normalement Normalement, il y a notre ami mmh. Weedens qui devrait faire son live découverte ce soir. Donc voilà pour ceux ah, qui sont intéressés. C'est cool ça. C'est euh, cool, cool. On le fait à quelle heure maintenant Je ne sais pas, il m'avait dit après. Mais si on arrive à la fin de ce live, c'était un live très intéressant, mais il y aura plein de choses à dire encore mardi prochain. Euh, on parlera encore de plein de sujets parce qu'on aura eu la match de jeudi, donc on pourra voir ce qu'on a vraiment. Bref, ne loupez pas ça, Weedens, silence dans 5 minutes. Les gars, petite tradition. On va plus là. Le mot de la fin Ouais, balance, on va te on va trade, frérot. Le mot de la fin, mon, mon Ali. Ton petit mot de la euh, fin. Bah Je serai en stream aussi tout à l'heure. Ah. Euh, passez me voir. Je suis beaucoup plus sympa en stream solo qu'avec ces, ces osios là. <rire> mais, ouais. euh, mais oui, euh, juste le mot de la fin. On est, on est vraiment tous contents, même si il voilà, y a des défauts, etc. On est vraiment contents de voir le jeu. Moi je suis content de voir la commu. Euh, je suis content de voir des posts sur le jeu. Et je suis content de voir que vous kiffez en fait. Mine de rien, euh, C'est euh, ça fait archi plaisir quoi. Il dit ça ouais, extrait mais... pour que vous alliez sur son... Ouais, vrai. Un, peu, un peu, mais venez quand même, faites pas les bâtards. <rire> donnez, du, donnez de la force. Euh, Amine, ouais, non, Merci merci pour cette deuxième invitation. Franchement, c'était un, un pur régal, un pur plaisir de, passer, euh, de faire ces débats avec vous. Et merci de, de, de, de faire autant de propagande autour du jeu, parce qu'il en a besoin, vous le savez, voilà Konami, ouais. euh, ils ont du mal de, de leur côté. est ce que ouais. vous faites, c'est très bien, donc n'arrêtez pas. Et comme ça, peut-être que la communauté grandira encore plus et il y aura de plus en plus de monde dessus et on pourra encore plus kiffer. Merci les mecs. Merci euh, à toi. et ben bah, mon ami Ali hein euh, mon ami euh, Imad euh, pardon non, non, merci à... de voir pour, euh... non merci à tous les gars comme d'habitude encore une fois moi je suis plutôt euh... j'aime bien le jeu ça fait longtemps que j'ai mmh. pas voulu relancer la play et PES, avoir cette envie, même là, j'ai envie d'y jouer pour découvrir un peu ce qu'il y a. Allez, va manger, frère, t'as le ventre euh... vite toute la journée. <rire> et puis voilà, merci encore à tous, merci à toi, Amine. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite. Hein. Et même les créateurs, tu disais, Amine, les mecs qui font de la propagande PES, ou quoi Les Incroyable. gars, peu importe le nombre d'abonnés, etc., le contenu, etc., ça fait vivre le utile. truc. Et mine de rien, la communauté PES, elle a une force de frappe qui n'est pas à négliger. Incroyable. Bon. Ouais. Comme Il, y a des passionnés. Euh... Il y a des vrais, vrais passionnés et c'est beau. À moi. Ça vivre le jeu. On voit. Euh, merci déjà, Amine. Hein, tes frérot t'es chez toi hein. euh, bon, J'allais même pas te remercier tellement pour moi, tu es comme un chroniqueur. Tu vois. Mais donc, merci quand même. Merci beaucoup. <rire> euh, <rire> euh, c'est vrai que la communauté est incroyable. On voit réel engouement. On le voit au niveau des vues, euh, des likes sur les réseaux, des viewers sur les lives. Et encore hier, vous étiez extrêmement nombreux. Euh, donc, c'est extrêmement cool. Donnez de la force à tout le monde. Ali, Weedance. Dance. We dance. Donner de la force, petit, grand, voilà. Euh, mais euh, mais c'est très cool. Et puis, euh, et puis, ça fait plaisir de retrouver notre commune. Je vais essayer de Red Weedance. Alors, je sais pas si ça va marcher. Comment ça, essayer Tu veux arrêter. J'ai pas les droits. Donc, ah, attends, euh... on est pas. Un... Ah, tu si pas les droits, c'est compliqué. Attends, je regarde. Parce oh, si tu as je... un modo, peut-être. Il n'y a pas un modo non, attends, là qui. Ou sinon, allez tous voir Widens. Ah, le raid a été créé, c'est bon, j'ai réussi, oh, les gars. Oh, je suis bon, un crack. Ah, j ai, j ai. Allez voir le, le frère Widens. Et euh, Ali, tu lances mmh. à quelle heure euh, Moi, d'ici 1h30, 2h, je pense. Bon, bah ben, voilà. Et ça ne mangeait ça. pas. Widens, ah, ben, hein. s'il a fini, il enverra chez Ali. du coup. Votre, voilà, votre, soirée, est... votre soirée est carrée, Widens. On Votre soirée carré. et ça rafle comme à tous ceux qui font le ramadan. Ça rafle comme la famille. Bisous, les amis. Dis-le, <rire> dis-le <rire> pour voir, juste pour tester. Dis-le, dis-le, Luthor. Attends, répète. <rire> Sachtoulkoum! Sachtoulkoum! Oui! Ah archivé en vrai, hein. bah, euh, oh. là! Oh là là! Oh là là là! Oh là